Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en troisième épisode de cette saison. Je suis ravi d'être avec vous. Sincèrement, j'ai un smile comme ça aujourd'hui, c'est la bonne humeur de fou. J'ai passé l'après-midi sur FIFA en live, 5 matchs, 5 défaites. Autant vous dire que nous sommes dans des conditions idéales pour pouvoir parler sur un talk show. Il y avait des mecs dans le chat qui me disaient Mais Zach, j'espère que ça n'a pas ruiné ton mood pour cet après-midi pour Zach en J'aurais dit Mais non, vous inquiétez pas, tout ira. On est à une semaine d'une annonce, d'accord J'aurai une annonce à vous faire la semaine prochaine en fin d'émission à peu près. Ce sera une, émission, une annonce sur un projet en rapport avec Zakon libre, d'accord, qu'on travaille depuis quelques semaines, quelques mois. Un, semaine aux conditions, un projet aux conditions difficiles, mais qui j'espère saura susciter votre attente et j'ai vraiment hâte de vous en parler. La semaine prochaine, d'ailleurs, on aura Madame Ava Mind, voilà, la première femme de la saison qui passe. Je suis très content de la recevoir. Et euh, sachez que le, le, le schedule, le calendrier des invités est à peu près plein jusqu'à mi-décembre. Voilà, donc quand il y a des personnes qui viennent et que vous me dites, ah, ce serait cool, tu le reçoives, Alors, en général, c'est vrai ce serait cool mais si elles sont que de passage c'est rare que je puisse leur faire de la place mais on est dans un cas où cette fois j'ai pu le faire et euh, les astres sont, se, se sont alignés et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui est exclusivement en France pour quelques temps c'est mon ami quelqu'un que je regarde depuis quelques temps déjà et je suis très émeux, euh, euh, ému de pouvoir vous annoncer Monsieur Gurki, comment vas-tu Salut, ça va très bien et toi Tranquille. Merci beaucoup de me recevoir dans ton planning présidentiel. <rire> J'apprécie, c'est trop cool. Vraiment trop, trop cool. planning présidentiel Et eh oui. toi aussi, t'as un gros planning, je crois que t'es arrivé il y a quelques jours. Je crois que t'as déjà fait beaucoup de choses. Ouais, quand même, quand même. C'est chargé. Je reste un mois en France. Euh, je me suis organisé un petit voyage et euh, ouais, j'ai beaucoup d'activités à faire, mais c'est trop cool. J'ai vraiment hâte et ça commence très, très bien. Avec Zach en libre. ça fait, Ça fait plaisir. de regardé quelques émissions peut-être Oui, bien sûr, bien sûr. J'avais regardé Nabil, mon ami qui est venu. Cool. J'ai regardé Raska aussi, le, le dernier épisode qui, était, qui est sorti. J'en ai vu plusieurs autres. J'adore. Mon grand Raska. C'était un bel épisode avec Raska. Très bel kiffé. épisode, oui. J'ai bien kiffé. Ça, ça va T'as un bon mood, tout roule, toi, en ce moment-là C'est ouais. pourquoi quoi que t'as prévu ce petit voyage d'un mois C'est histoire de venir faire coucou C'est une très bonne question. En fait, j'ai euh, découvert l'existence des grands buffets de Narbonne très oh récemment. Ouais. Magnifique ouais. Tu veux leur dire c'est quoi Moi je, ouais, je j'ai déjà vu un reportage dessus. Ben en gros, c'est un buffet à volonté euh, qui est réputé comme étant probablement le meilleur buffet au monde. Il euh, y a une énorme sélection de fromages. Je pense que c'est un record Guinness en termes de, de sélection de fromages. Il y a des fruits de mer, il y a tout. C'est vraiment un buffet de luxe. Et ça se passe en Narbonne. Et j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Je dois tourner une vidéo là-bas. Donc, j'ai réservé, mais je suis allé sur le site, j'ai réalisé qu'on doit réserver trois à quatre mois d'avance. Ouf. C'est quand même, ouais, c'est intense. Donc, j'ai réservé la date la plus rapide possible, qui était mi-octobre. J'ai réservé cet été. D'accord. Et j'ai décidé d'organiser un voyage tout autour de ma venue à Narbonne, tant qu'à faire. Pour en profiter, pour faire exact. plein de trucs et tout. Et quand j'ai vu le tweet, vous voulait faire des connexions avec moi, je fais. mais il est trop intelligent, c'était exactement ce qu'il fallait <rire> faire en vrai. Ben ouais, je suis trop, trop content. Donc, là, je reste deux semaines à Paris. Ensuite, à la moitié du mois d'octobre, je vais à Narbonne. Et après, euh, je sais pas trop, c'est freestyle. Mais je vais revenir ici pour mon vol euh, à la fin du mois. Donc... Euh je, je me laisse porter par la France. J'espère que, passeras... <rire> <rire> que tu passeras un bon mois et que tu vas kiffer. Et sincèrement, les buffets de Narbonne, les gars, c'est ultra connu. Il y a des reportages dessus et tout, c'est mm -hmm. grave cool. C'est comme il a dit, une sorte de buffet, mais haut de gamme. Ce n'est pas le flunch, tu vois. C non, c'est ça. C ah, vois, genre là-bas, il y a, il y a un Omar, dress code. Euh, tu vois, du haut. Tu vas bien t'habiller là-bas, vraiment. A... J'ai reçu un mail, habillez-vous bien, il y a un dress code. Euh, c'est chic. C'est très, très chic. Et je crois que c'est genre 40 ou 50, peut-être plus 80, je sais plus, mais c'était... Je pense que... Ça se peut que je me trompe, mais je pense que c'était 49 euros voilà, environ. Voilà, mais voilà. ça a augmenté récemment avec l'inflation. J'ai reçu un, un mail comme quoi 800 d'augmentation du foie gras et tout. Donc, euh, ils ont dû augmenter les prix, mais ça reste pas cher pour moi. Euh, parce que chez nous, euh, la plupart des buffets, c'est 60, 80 Ouf. dollars Et ce n'est même pas des trucs chics. Genre, ouais. Vraiment, c'est donc euh, pour moi ça vaut la peine ouais, le, le, le coût de la vie en Amérique du Nord alors certes dans certaines villes ils gagnent beaucoup plus donc il euh, y a une sorte de fois où ils s'en sortent mais c'est vrai que quand on n'est pas préparé euh, mmh. moi j'étais à Los Angeles là il y a quelques semaines, l'omelette du petit-déj dans mon hôtel, alors c'était un hôtel euh, bien classé hein, je ne vais pas mentir non plus, mais l'omelette du petit-déj était 25$ hein. mmh. ouais, ouais, à LA en plus vraiment dans les grandes villes c'est là que c'est ultra cher donc euh, ça ne m'étonne pas ça m'étonne pas. Menu à tarif unique, 52,90€ le chat ah, et au cours. Pour moi, c'est une aubaine, 52€ <rire> pour manger euh, une <rire> sélection de plus de 100 fromages. Fabuleux, incroyable c'est magnifique ça vaut, ça vaut le détour c'est magnifique les gars dans le chat je vous vois <rire> dans, un, dans une humeur superbe aujourd'hui ça me ah, fait vraiment cool. super plaisir vous avez l'air d'être trop content d'avoir le frère gurki et moi aussi bah, moi aussi vraiment je suis trop trop content tu, tu, tu dégages vraiment une vibe dans tes vidéos que je trouve excellente genre t'as un format qui est trop trop drôle parce qu'en fait je trouve vraiment que ton format il symbolise le mot divertissement Okay. Genre, tu vois, quand on veut se poser et juste passer 10, 12 minutes, euh, on va dire, avec un bon mood, tu sais, le sourire, ou juste à la fin, ressortir euh, et dire Ok, j'ai passé un bon beau... ben, moment. C'est ça, ouais. ta vidéo. Et je kiffe, tu vois. Ben ouais, Alors, je merci. C'est cool. mon but aussi. C'est sûr que mes vidéos, c'est pas le, le truc le plus intellectuel ou éducatif, mais quand même, euh, mon but, c'est surtout de divertir, de donner le smile. C'est important. Donc. Euh... Moi, je suis, je suis trop content. C'est réussi, hein? ouais. c'est ce que Driz nous dit. Quand on est de mauvaise humeur, hop, vidéo de Gurkier, c'est réglé. Eh oui, je me divertis, puis en même temps, je divertis les gens parce que moi, c'est trop cool. Je mange tellement de trucs, je découvre des trucs, j'adore. Et eh ben, on va discuter de tout ça, on va savoir... Eh un ouais. petit, on va, je vais t'en demander un petit peu plus sur toi. Donc mm -hmm. je vais commencer par le classico des classiques. Je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire. Ok, euh, je m'appelle Jules, j'ai 25 ans. Je, je suis né à Montréal, mais je viens des Laurentides, qui est euh, à peu près à une heure de Montréal, euh, sur la rive nord. Donc, c'est comme, euh, comme la, la banlieue un peu. Mais plus forestière. J'ai grandi dans la forêt. Grave cool, ça? Ouais, en pleine forêt. La nature et tout un Exactement, peu? Exactement, ouais. 100 Genre, euh, c'était. J'ai déjà vu un ours <rire> chez moi. Ah ouais, je te le dis, c'est la forêt deep. Ça te met la chauffe un peu, non? T'as vu une maison? Ouais, ouais. Euh, sur le bord d'un lac aussi, donc j'ai vraiment grandi en mode euh, nature. J'étais quand même isolé par contre, donc euh, c'est pas le, le genre de quartier où tu prends ton vélo et là t'as 50 000 voisins qui jouent au hockey dans la rue. Parce qu'au Québec, c'est vraiment la tradition, les gens jouent au hockey dans la rue. La folie! Euh, ils sortent les, les filets, ils jouent, et là quand il y a une voiture qui arrive, ils déplacent les filets en vitesse. Moi j'ai pas trop connu ça parce que j'étais vraiment euh, un peu plus deep, un peu plus isolé. Mais c'était cool parce que j'ai découvert vraiment le, la tranquillité, la, la forêt. Je suis devenu comme un peu un moine des forêts. <rire> J'adore ça. Moi, tu euh... sais que genre, je comprends total. Je pense qu'il y a beaucoup ouais. de gens qui rêvent de temps en temps en voyant des images, par exemple, de pays comme la Norvège, la Suède, tu vois. Des cadres qui peuvent ressembler à ça. Mm -hmm. Forêt et montagne, un peu isolés, tu vois. Peut... C'est tes parents, là. C'est eux qui voulaient ça. Ils voulaient vraiment cette tranquillité-là. Euh, en fait, c'est la maison où, où j'ai grandi, c'est une maison familiale qui a été construite par mon grand-père. Et euh, mes parents ont fini par habiter dedans. Au début, c'était juste un chalet pour y aller de temps en temps. Mais c'était tellement cool qu'on a décidé d'habiter là de façon permanente. Euh, c'est sûr qu'on n'est pas très loin non plus de Montréal. C'est à peu près à une heure de Montréal. Donc, c'est dans la forêt, mais ça va en même temps. C'est comme un équilibre parfait. Et tu vois, j'ai habité à Montréal pendant 5-6 ans parce que j'ai grandi... Là, c'est un peu le désordre dans, dans l'historique, mais j'ai grandi, euh, comme je t'ai dit, dans les Laurentides, la région plus euh, dans la forêt. Mais euh, en vieillissant, j'avais envie de connaître un peu plus euh, le, la ville, c'est aller à Montréal, Normal. découvrir plus de restos, la civilisation. Normal, avoir les choses à proximité. Oui, oui exactement. Taux, pas dépendre forcément de la voiture. Et aussi une bonne connexion Internet. Parce que j'avais du 250 kb seconde. <rire> C'était catastrophique. C'est un quart de méga, pour ceux, écoutent, ouais, quart de méga hein, pour ceux qui nous écoutent. Ouais, exactement. Ça me prenait genre deux, mois, deux nuits à uploader une vidéo. Euh, donc, euh, j'ai décidé après mes, mon secondaire, qui est le lycée, je pense. Ouais, sûr. Après le lycée, j'ai décidé de partir à Montréal. Sauf que là, je suis resté 5-6 ans à Montréal. Et là, récemment, je suis revenu, retourné dans le nord, retourné dans la forêt parce que j'avais un appel, vraiment, de retourner dans la tranquillité. Et là, j'ai envie de retourner à Montréal. Donc, je ne sais pas trop ce que je veux au final. Je, je suis indécis, mais je teste des trucs au moins. J'essaye. Mais pour revenir vraiment à ta question, mon parcours scolaire est très, très traditionnel. Je suis allé au primaire. Ensuite, secondaire, qui est l'équivalent du collège et du lycée, je pense. Les deux ensemble. Ouais. Euh, ensuite, en, j'ai commencé des études supérieures. Euh, ça s'appelle le cégep au Québec. C'est quoi? C'est euh, comme un, un pont entre le secondaire et l'université. Comme la prépa, Il... peut-être? J'ai aucune idée. En ça France... dure 2-3 ans. OK. Ouais. Alors, la prépa, alors en fait. je te décris ce que c'est ouais. la prépa. La prépa, ça dure 2 ans. Okay. Et c'est 2 ans très intensifs où tu apprends des choses, ça ne te donne pas de diplôme, mais ça te permet de pouvoir rentrer dans les grosses écoles. Mmh, OK, OK. Ça ressemble à ça, là, c'est Ça gens? ressemble à ça, mais ça te donne un diplôme. OK. Et c'est quand même considéré comme des études supérieures. OK. Euh, donc, j'ai commencé ça pendant 2 ans. J'étais dans un programme qui s'appelle « Intégration multimédia ». Qui regroupe à peu près tous les médias numériques. Donc, j'ai appris montage vidéo, Photoshop, okay. euh, programmation web, animation aussi, 3D, 2D. Cool, il y avait ouais. un côté jeu vidéo, il y avait un côté web, il y avait aussi un côté design. J'ai détesté ça. J'ai vraiment, vraiment pas aimé. Ah ouais? Non, j'ai vraiment pas aimé. <rire> <rire> <rire> tu sais, quand t'es un peu geekos, tu deviens informaticien. <rire> Exactement. <non? rire> moi, je joue beaucoup, j'adorais le, le gaming. Euh, donc je me suis dit, je vais faire des jeux vidéo, le classi la classique, classique erreur que, tout le monde, classique. que beaucoup de gens ont fait. Et je réalise qu'au final, ce pas du tout ce que je veux. J'ai quand même fait deux ans. J'avais quand même une pression avec mes parents de faire mes études, c'était important. Mais j'ai fait euh, 80%, j'ai arrêté. <rire> pas Mentalement, j'étais vraiment pas bien. Donc euh, j'ai proposé à mes parents de prendre une année sabbatique, donc une année... Euh, pour me ressourcer. <rire> mais ma mère m'a dit, pas de problème, mais tu dois trouver un travail. Ouais. Est-ce tu venir un peu à tes voisins, un peu adulte, un peu... Et oui, ça... un peu. Vraiment un peu. <rire> Parce que j'ai pas du tout fait ça. Non? Euh, non, j'ai décidé de, de faire des streams euh, sur Twitch et de faire des vidéos. OK. Et heureusement, ça a fonctionné. Ça a fini par fonctionner, mais ça a pris plus qu'un an. Donc, j'ai un, un peu triché sur ce côté-là. Et donc du coup ta maman elle pensait que tu t'as fait tu faisais comment pour subvenir à tes besoins à ce moment-là J'avais rien à payer j'étais chanceux je restais chez mes parents donc euh, j'ai j'ai ouais, été chanceux je pense que si j'avais pas été chez mes parents j'aurais pas aujourd'hui pu être youtuber ouais normal. vraiment parce que j'ai commencé quand j'étais à l'école j'avais aucune responsabilité ensuite Pareil, euh, plus tard, euh, pour le cégep, quand j'ai arrêté, j'avais beaucoup moins de responsabilités, donc je pouvais me concentrer, je n'avais pas trop de factures à payer. Donc ça s'est bien fait, mais quelqu'un qui a un travail déjà, euh, un travail temps partiel ou temps plein, en plus, qui doit faire du contenu, trouver des idées et tout, c'est compliqué. Il y a des gens qui réussissent, mais c'est difficile. Moi, j'allais te dire attends, il y a quand même une fraude dans ce que tu me dis là. Comment oui. ça oui, y en... Genre la fraude qui est monumentale, c'est comment ça Genre tu dois trouver un taf, et puis il voit que tu pars pas le taf le matin. Mais <rire> ben, je disais, je suis en train de chercher. c'est. Je devais, je me souviens plus exactement, mais je devais trouver des bonnes excuses. <rire> C'est un peu les cours d'adolescents post-bac, euh, fumeurs de joie, euh, qui mettent DP, j'ai trouvé un truc sur la foule. Exactement oui. jusqu'au jour où ils se font mettre dehors. Mm -hmm. t'sais, t'sais, t'sais, ça, ça va, apparemment ça a quand même bien tourné du bon côté de la pièce, on va dire. Bah oui, bah oui. Puis quand j'ai commencé à avoir un revenu. Euh, évidemment, j'ai aidé mes parents à payer les trucs. Hein. C'est important. Belle. Très important. Normal. Franchement, ouais. belle, belle, belle. J'ai posé la question, du coup, c'est quoi un peu toi, ton rapport avec les réseaux sociaux, YouTube, etc. C'était quoi tes références, toi, quand tu as commencé YouTube, par exemple? Euh, moi, je regarde euh, YouTube depuis très, très, très longtemps. Vraiment, euh, justement, j'ai commencé les vidéos je... en 2011, 2012. Ça fait très longtemps. Je regardais beaucoup de gaming, évidemment du code. Beaucoup de Call of Duty. Ah, vous faites un peu de Call of Duty. Ben du oui, blog. ben oui. Double X9, Bismot 3, Bismot ouais. 3 qui était québécois en plus. Bismot 3, je l'adorais, je l'adore encore. Je lui ai reparlé euh, il n'y a pas longtemps pour, euh, avec Nabil pour euh, notre podcast euh, Sous Influence. Toi. Et d'ailleurs, euh, Bismode, c'est, il dit rien sur les réseaux, c'est un mystère, mais il est en train de devenir pilote d'avion. Donc je te donne l'info comme ça, ouais, vraiment. Dites-vous que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a, Bismode 3, ça vous dit rien et il n'y a pas de souci à ça, c'est mm -hmm. pas pour faire l'ancien, mais vous êtes passé à côté de quelque chose. Bah que oui, que, franchement, Bismode 3, c'est une légende de YouTube, je tiens mm -hmm. à le dire. Donc, je regardais beaucoup de codes, Bismode Diablo X9, euh, Cruxy, euh, Gotaga, euh, Monsieur le V12 et tout. Et toi aussi, tu faisais du code. Moi, j'ai commencé plus tard. Ouais, mais je te regardais quand tu faisais du code. Ouais, ouais. Sûrement. J'étais ouais. dans la vibe un peu en 2015 et tout, 14, j'avais commencé aussi. Ouais. Et euh, après, euh, j'ai découvert plus Minecraft. Donc euh, la Co-op Team, Frigiel, Zelvac et tout. Ah là là. Et euh, IPR, euh, les, les classiques. La cité de des Minecraft. sables. Exactement, la cité des sables. Et euh, ensuite de ça, j'ai commencé à regarder un peu plus de contenu IRL. Euh, t'sais, qui n'était pas forcément du gaming. Et aujourd'hui, je regarde plus trop de gaming, euh, justement. Mais ça a quand même beaucoup changé euh, la plateforme. Il y, y a quand même moins de gaming en beaucoup général. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est ça. Tu sais que ça, c'est un truc que parmi tous les créateurs de contenu qui font beaucoup de gaming que j'ai euh, rencontrés maintenant, ils me disent tous que le gaming sur YouTube, maintenant, ça a vraiment pris un coup. Ouais, vraiment. Euh, ça existe encore beaucoup, surtout euh, dans le contenu anglophone, mais c'est des concepts de fou. En fait, ils réussissent à combiner euh, le côté concept preneur euh, qui t'accroche avec le gaming. Euh, comme par exemple, euh, tu sais, Dream, où euh, il y a beaucoup d'anglais qui le font. Euh, ouais. J'ai pas le nom en tête, là, mais... Ça euh... ressemble à quoi, par exemple, si euh, as une vidéo comme ça en tête... Je te donne un exemple avec Minecraft, par exemple, c'est... Euh, J'ai vu une vidéo incroyable, le gars recrée, il ouvre un serveur avec une carte, euh, une, une map, et il y a plusieurs continents. Et en gros, il crée des micro-sociétés euh, sur chacun des continents. OK. Et au final, ça devient un genre de jeu de gestion où les différents continents s'attaquent et viennent se conquérir et faire des trucs. Euh, C'était vraiment cool. Je ne l'ai pas très bien expliqué, mais euh, c'est cool. c'est Ce cool. Il euh, y a aussi euh, les manhunt que c'est comme 100 joueurs qui doivent trouver une, un autre joueur. Euh, vraiment, il y a... Il y a beaucoup de concepts aujourd'hui. J'ai l'impression que si tu fais du gaming vraiment qui fait des millions et des millions de vues, c'est c'est des gros concepts comme ça qui demandent de l'organisation. Est-ce que vous vous regardez encore du jeu vidéo, tu vois, genre un petit mec comme ça qui lance qui te commente et fait des vannes par dessus et tout. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu le format qui est dépassé pour avoir fait aussi beaucoup de gaming moi personnellement sur YouTube. Je remarque que c'est vraiment un truc qui a. Pourtant, c'est un charme. Je trouve les vidéos à l'ancienne de gaming c'était quand même réconfortant. Moi j'aimais beaucoup les Let's Play et tout. Ouais j'aimais j'aimais beaucoup. Ah la meta Let's Play époque 2012. Et les commentaries aussi c'est j'aime trop. Comme Mister B boy il fait 44 épisodes. <rire> <Ouais>. <rire> ça va peut-être revenir. C'est un jeu qui vient de sortir il, il en on fait sait. toujours lui hein. Ouais c'est vrai il en fait toujours mais la mode en soi de, des vidéos gaming ah, ouais, vraiment ouais. simple peut-être que ça va revenir on ne sait jamais il y a toujours un cycle internet étrange c'est vrai. On parlait avec Raska la semaine dernière, on se disait ici que maintenant, c'est vrai que la tendance, surtout chez les plus gros, c'était tu sais, la course à toujours plus loin dans les grosses productions. Tu vois. Ouais. Maintenant, c'est des vidéos, tu vois, des 30 personnes qui ont travaillé derrière, un budget énorme et tout. Et on se posait la question de est-ce que ça risquait d'un peu dénaturer le truc, tu vois, dénaturer un peu le truc Internet et tout et en fait, moi, je me pose la question, tu vois, parce qu'on ne va pas refaire le débat ici, mmh. mais je me posais la question de justement, euh, est-ce que c'est possible que la simplicité du gaming, comme on l'a connu, revienne maintenant qu'on a de plus en plus de... C'est possible, en vrai, c'est difficile à prédire, mais je peux comprendre la réflexion que... Ça devient tellement professionnel, complexe, et on perd un peu l'authenticité, le naturel, mmh. forcément. De ouf! Parce qu'il y a des effets, il y a des trucs de fou. Donc peut-être que les gens vont vouloir comme se ressourcer avec des trucs vraiment simples, naturels. Je ne sais pas trop. Je sais que moi, j'aime bien, en fait. Personnellement, je... des fois, je consomme des gros concepts, mais je consomme aussi des trucs moins complexes. Je pense qu'il y a une place pour les deux aussi. Carrément, on est d'accord sur ça. Ouais, vraiment. J'aime bien que tu m'aies sorti, et c'est pour ça que ma question, je voulais le rater comme ça, surtout par rapport à YouTube, parce que quand j'ai regardé un petit peu ta chaîne, les premières vidéos que tu as faites, etc., il y a un truc qui sautait aux yeux, c'est que tu étais un squatter de YouTube. Parce que ouais. <rire> ça a sauté aux yeux parce que t'as commencé en 2015-16 à peu près tes premières vidéos 2014-15 euh, dans ces environs là quoi et en fait c'était complètement bordélique c'était un peu cette vague <rire> méta YouTube 2015-2016 un peu époque Amixem etc ouais, tu ouais, vois. Ouais. Ben, je sais pas à quel point t'as creusé dans mes vidéos, mais mes vidéos avant, je faisais même du commentary, je faisais du gaming, je parlais par-dessus. T'as fait « Comment faire une vidéo Minecraft », Ouais, t'as fait troll. du troll « PewDiePie Approve », genre j'ai tout regardé. C'est vraiment, vraiment, ça a mal vieilli, c'est un peu douteux, c'est étrange, mais <rire> j'étais inspiré à mes concepts. Je sais pas si t'as vu les vidéos de Surf sur CSGO. Ouais. Je faisais du Surf, je parlais de certains sujets par-dessus. Et ça, c'était inspiré de « Leafy is here » à l'époque, je ne sais pas si tu le connais. Non, pas de tout. Je faisais exactement ça, c'était le truc le plus populaire, donc je me suis dit je vais faire ça, mais version fr francophone. Et euh, c'était euh, pas fameux, mais j'ai testé beaucoup de trucs. J'ai fait des vidéos euh, Minecraft, j'ai fait des vidéos Code, j'ai fait des vidéos euh, Commentary, et euh, j'ai fait, fait des genres de YouTube Poop Douteux aussi. Donc euh, j'ai testé toutes sortes de choses. Ouais non mais et, et ouais. ça se voyait au début t'étais touche à tout. Chatou. Beaucoup de références quand même euh, deep des fois ouais. En fait c'est assez marrant parce que on, on, genre quand on regarde tes premières vidéos le truc qui saute aux yeux c'est que tu tu tâtais. Ouais. Vraiment tu tâtais tu voulais ok ça ok ça j'aime bien est-ce que je peux en faire moi-même ok ça est-ce que ça prend est-ce que ça si est-ce que ça ça c'est c'est quoi qui t'a peut-être un petit peu euh, poussé vers euh, un truc plus euh, comme le contenu que t'as à l'heure actuelle. Il y a quoi qui t'a un peu tiré vers ça? Euh, C'est une bonne question. Euh, J'ai toujours eu euh, une passion pour la bouffe. Ouais. Euh, C'est quelque chose de très important dans ma famille. J'ai quand même une famille de gourmands. De, gourmand. de gourmets un peu? <rire> ouais, ouais. Ah ouais? Bon, ouais? Vraiment, vraiment. Bah Mon père, euh, toute ma jeunesse, me faisait découvrir des ingrédients. Des fois, je, je cuisinais avec mes parents aussi. Euh... On faisait, on allait, tu sais, j'habitais à l'extérieur de Montréal, mais des fois, des week-ends, on allait à Montréal, manger dans le quartier chinois, essayer des, des trucs vraiment euh, peu communs euh, où on habitait. That's cool. Il y a comme toujours eu cette curiosité, cette culture que, de, de bouffe que mon père me partageait, euh, Et dans ma famille aussi, en général, euh, ma tante était vraiment, était chef. Elle avait un, un, un hôtel et un resto de, c'est quoi déjà les... Château et relais, je sais pas trop. C'était ah, vraiment. Euh... oui oui, ça me dit un truc. Attends, dans le chat ils vont. Relais château, je pense. Relais château, ça me dit. C'était vraiment réputé. C'était un très très bon resto. Et mon cousin aussi est chef. Deux de mes cousins, donc vraiment c'est ouais, okay. dans la famille. Le cadre comme familial, il est posé quoi. Ouais vraiment. <rire> tu sais, euh, à Noël, c'est des, des énormes festins qu'on qu a à chaque fois. Donc euh, c'est, j'ai grandi dans la bouffe et euh, j'ai toujours eu cette cette passion de découvrir de, des nouvelles saveurs et tout. Et je trouve, c'est une petite parenthèse, mais je trouve que la bouffe, c'est la meilleure façon de, de connecter avec quelqu'un, de partager un moment. Ouais. Genre Ça se fait ultra naturellement, ça lance des discussions. Tu peux, tu peux vraiment genre lancer un sujet de discussion sur juste euh, qu'est-ce qu que tu penses de, de ce plat-là, est-ce que tu aimes ça, puis là, la personne répond... Ouais, c'est bon. Il y a une belle acidité ou peu importe. Puis ça lance direct une discussion. Ça, ça, ça brise la glace. Ouais, euh, exactement. Donc, j'ai vraiment toujours adoré. Et euh, j'ai fait euh, une vidéo. C'est ma première grosse vidéo qui a vraiment explosé. En même temps, j'avais des bons invités. J'avais euh, Nabil, ouais. « Akilio qui était dans la vidéo. Il y avait Madiba aussi. Et il y avait euh, notre ami Yacine qui était dedans où on a testé… Euh, le fruit, euh, pas le fruit du dragon, le, le durian. Ok. Le durian. C'est qui pue, là Ouais. C'était comme le premier challenge dégustation que j'ai fait. Et euh, c'était trop drôle. Vraiment, c'était <rire> hilarant comme moment de hilarant. voir les réactions de tout le monde. Euh, de découvrir en même temps un fruit peu commun aussi. Je trouvais ça cool, l'aspect de découverte. Et la vidéo a explosé. Tu à l'époque, j'avais 3000 abonnés peut-être. Ah, si la régie envie Ah, bah parfait. Ah, voilà. <rire> <Okay>. <rire> C'était vraiment éclairé. Attends, mais t'as un drip de fou. Ouais, ouais. Ah, la pile. Non, mais attends, je suis, je suis désolé, t'as un drip de zinzin frérot. Merci, je, je prends le compliment, mais je, je, je suis pas très d'accord. Non, t'aimes pas. <rire> Moi, je trouve vraiment que t'as envoyé la, la petite chemise un peu bouddhasiatique. C'est un peu mal vieilli. Je faisais en mode, c'est un fruit asiatique, donc je mets un vêtement asiatique. là C'est pas... Ah oh, ça va, c'est un clin d'œil, c'est pas C'est un clin d'œil ouais c'est vrai. C'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Tu je dans cette vidéo là je leur fais goûter donc c'est comme on voit leur réaction à eux et je, je trouvais ça vraiment cool. Euh, et on se connaissait pas tant que ça en vrai euh, Nabil m'a dit Yacine, à cette époque là on se connaissait mais on a, on a connecté grâce à ce moment de souffrance ouais. culinaire vraiment ouais. euh, donc c'était ultra cool et j'ai réalisé que ben j'aimais les challenges parce okay. que c'est ultra drôle. Euh, ça, ça fait des réactions tellement facilement. Genre, t'as pas besoin de, de, de te compliquer la vie. Le truc est tellement spécial que tu le manges, boum, ton corps réagit. Et t'as direct quelque chose à tu ouais. t'as la matière, quoi. Ouais, exactement. Et euh, à partir de là, ben, j'ai testé plusieurs choses avec la bouffe. Mais j'ai comme je me suis pas fait de plan de match, je me suis pas organisé. Ouais. C'est juste naturel, ça s'est fait euh, idée par idée. Je trouvais des trucs, j'enchaînais. on devait t'en proposer aussi. Ouais, aussi, ouais, ouais vraiment. Une fois que j'ai fait le durian, il y a tous les challenges de bouffe un peu étranges qui se sont ouverts à moi. Exactement. Euh, là, j'ai tout fait. J'ai quasiment tout fait ce qui était trouvable au Québec. Je l'ai fait. Vraiment, genre, <rire> euh, le sour strumming, euh, le, poulet, le, le poulet, le hareng fermenté suédois, de avec la conserve bien bossée. Ça, je l'ai fait, évidemment. Euh, D'ailleurs, ça, je sais pas si tu as déjà goûté. Jamais. OK. Quand tu ouvres la conserve, ça fait... Il y a une pression qui s'échappe. Ouais. Et là, c'est une, une fumigène. C'est une fumigène d'odeur horrible. L'odeur se répand. Ça rentre dans les, dans les fibres textiles, ça rentre dans les vêtements, ça rentre dans tout. Il faut absolument le manger dehors. Parce que sinon, ça reste pendant une semaine chez toi. Yas, yes, il l'a fait en live. Oui, oui, oui, c'est vrai. Et il m'a dit l'odeur était insoutenable. Vraiment, c'est la pire odeur. En fait, ça donne envie de vomir à cause de l'odeur. Parce qu'en tant que tel, c'est du poisson gluant. Pas très bon, mais c'est très salé. Donc, le gros problème, c'est vraiment l'odeur. Mais euh, j'en ramènerai, si tu veux. On... Non, euh... non <rire> Je suis, suis quelqu'un, je vais bien dans ma vie. <rire> OK, ben si jamais... J'aimerais donné... que ça reste Mais c'est la découverte, c'est ouais, le voyage. Ouais. Bah ben oui, c'est important. Mais euh, après ça, j'ai fait... <rire> j'en ai fait plein d'autres. L'œuf de 100 ans. Ouais, je l'ai vu aussi. L'œuf de 100 ans, euh, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un œuf qui est... Ça se peut que je me trompe, ne hein. prenez pas tout ouais. ce que je dis au premier degré, mais... C'est un œuf qui est euh, enrobé d'une couche d'argile. De, de, de, d'argile et ensuite de paille. Et tu laisses ça pendant euh, <rire> plusieurs jours. Euh, c'est pas vraiment 100 ans, c'est pas vrai, mais c'est pendant plusieurs jours. tant un mec, je suis un mec, moi j'ai des intestins fragiles, je vomis facilement. Okay. Tout ça là. Ouais, ouais c'est difficile. Ah, c'est difficile. Moi j'aurais pas le courage ni euh, la la dextérité mentale de faire ce que tu fais, frère. Ben, en vrai de vrai, sans caméra, je le ferais pas. Quand j'arrive devant la caméra, il euh, y a un truc. Il y a, y a truc, ouais, le Ouais, la, c'est l'adrénaline. La, je deviens, comment dire, bon québécois, je deviens craqué. Let's go Je suis déterminé, ouais, vraiment. Je suis craqué <rire> ouais. Mais québécois, j'aime bien <rire> votre langage et tout, ça me plaît, c'est énorme. Euh, donc, euh, ouais, l'œuvre de 100 ans, je pense que c'est la seule vidéo où j'ai vomi. Ok. J'ai vomi. Normalement, je ne vomis jamais. Tu as vraiment gerbé. Ouais, et des fois, ce n'est pas que parce que c'est dégueulasse. Des fois, c'est juste mental. L'aspect visuel, la texture, des fois, ouais. c'est ça. Quand, quand j'étais enfant, le gras de la viande me donner envie de je peux comprendre ouais. genre quand tu sais dans les plats rebeux il y a beaucoup de bœuf tu vois à des moments mm -hmm. Et genre euh, par exemple on a un truc qui s'appelle la marca tu vois c'est un plat avec pommes de terre des haricots une sauce et toute la viande et quand la viande était pleine de gras et que ça me passait j'avais envie de gerber gros. Ouais, je pour comprends. te dire à quel point genre je, on était j'étais fragile en ce sens un jour tu sors une vidéo justement comme ça en plus de celle qu'on a vu avant euh, je t'en parlais en off, dégustation spéciale amérique oui euh, j'ai l'impression que c'est une des vidéos qui a un peu aussi lancé la vibe etc ouais. plus, plus de 100 000 vues pour une dégustation de Doritos et de Mountain Dew. <rire> ouais, c'est vrai. J'ai parlé directement du durian, mais ça, c'était avant. Mm. C'était vraiment... Euh, je la compte... Ouais, c'est une dégustation, mais c'était vraiment un troll, en fait. Ouais, ça se voyait. Ouais, parce que c'était à l'époque où il euh, y avait vraiment des dégustations populaires euh, sur, sur YouTube, comme euh, TK et autres. Ah, c'est à ça. ce moment-là que ça avait commencé les ouais, big burgers. Vraiment. Les, les tacos, ça, ouais. les XXL euh, challenge de tacos et tout. Et c'était plus une parodie de ce côté-là. Mais euh, c'était vraiment deuxième degré. Euh, parce que du Mountain Dew et des Doritos, j'en avais mangé des centaines de fois. Bah ben oui. Moi, ça me fume, t'arrives oh devant God. la câble, la Logitech C920 oh et God. tout. La T20 USB, le petit micro. C'est spécial. Vraiment, les premières vidéos sont expérimentales à regarder avec précaution. C'est très bizarre. Bah ben après oui, ça fait partie de mon parcours, hein, mais. Euh... Ça, C'était chez mes parents, justement. Donc, euh, j'ai dit que j'allais travailler, mais finalement, je mangeais des Doritos et du Mountain bah, Dew. Ça a lancé quelque chose quand même, parce ouais. que, après, justement, cette vidéo, on voit, c'est un peu le début. J'ai regardé, mm -hmm. tu as fait beaucoup de choses bonbons acides, nouilles piquantes, mec, ton père, j'ai vu, ouais. euh, colis japonais, et même euh, la fameuse vidéo les Québécois, enfin, des Québécois, pardon, Test des bonbons français avec euh, Nabil, encore une fois. Et, ouais. et votre troisième ami, je sais plus comment il s'appelle Benji, autant pour ouais. Excuse moi. Excuse-moi, Benji, ça n'est pas contre toi. Qui est encore actuel. Actuellement, d'ailleurs, ta vidéo la plus vue avec 2,3 millions. Qu'est-ce que... <rire> C'est <rire> improbable. C'est énorme. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu, justement, de tout ça? Euh, ben, je pense que c'était une vidéo vraiment faite à l'arrache. Euh, très, très chill. On était assis. On... Je pense qu'on revenait d'un voyage en France. J'avais pris des trucs, je les avais mis dans ma valise. Des ouais. trucs aléatoires, vraiment, qui piquaient ma curiosité. Et chez Nabil, on a décidé de faire une vidéo où on les goûte. Euh, c'était un bon moment, vraiment euh, c'était vraiment cool de tester ça mais j'aurais jamais cru que ça allait être aussi populaire. 2 euh, millions de vues c'est complètement fou. Euh, je pense que les Français aiment beaucoup avoir euh, des avis extérieurs sur leurs produits. De ouf. donc euh, je pense que c'est ça qui s'est passé de voir euh, des Québécois tester des trucs, euh, dire un peu nos impressions, Surtout que la plupart des trucs, on trouvait ça exceptionnel. On était en, en extase sur des chips Lay's, <rire> sur des trucs comme sur tellement basiques. Kinder Country. Oui, exact. Oh, tellement bon, ça. C'est exceptionnel. Il en a pas, au Québec? Non. Oh. Mais Je pense que ça arrive. Ça arrive tranquillement, mais les Kinder Country, c'était trop, trop bon. J'ai découvert les Chocobons, je pense, dans cette vidéo. Magnifique, les Chocobons. Ah ouais, c'est vraiment bon. Donc, je pense que c'est vraiment la curiosité. En fait, en général, sur YouTube, ce qui, ce qui explose, c'est tout, tout ce qui pique la curiosité. C'est ce que j'ai remarqué. Quand tu arrives à aller chercher la curiosité d'une personne, il va, il va cliquer. Il va regarder. Et après, il faut juste garder son attention et le, le divertir suffisamment. Magnifique. Ouais. ah franchement, c'est réel. Et en plus, ça rappelle un petit peu, tu vois, les uh, vidéos d'Américains qui écoutent par exemple des musiques françaises, des musiques ouais. de rap, des trucs comme ça. Tu vois, ils regardent tous regarde, la réaction. Ouais. Tu vois. Genre, c'est assez drôle parce qu'il y a une musique comme ça qui est grave connue. C'est un groupe de trois requins, tu vois, trois petits euh, trois jeunes. Euh, les Américains, et genre, ils écoutent euh, Freezraël, tu vois, de Freez Corleone. Mmh. Et genre, ils écoutent, et au début, tu vois, ils rigolent, ils rigolent un peu, tu vois, machin. Et là, boum, l'instru pète, et là, ils se testent tous. Ils font leur... <rire> et ouais. vraiment, la vidéo, mais la vidéo, pour des, pour des Américains qui testent des sons français, enfin, qui écoutent des sons français, ça fait genre 150, 200 000 vues. Eux, ils sont trop contents, eux, ils ah, ont ouais. leur filon, tu vois. Ça m'étonne pas, moi-même, euh, euh, je vais sortir un vie une vieille référence. Est-ce que tu te souviens de Dozie? Non. Non. Mec, ça me dit rien. Tu te souviens pas de Doozy Non, ça me dit rien. Dozy, c'était une chaîne euh, justement où euh, c'était comme une chaîne de React, mais euh, inspirée de, de, de Fine Bros. Bref, c'était une chaîne. Fine avec, Bros, ça, je connais. Ouais. C'est genre uh, Children React To, uh, okay. uh, Elders React To, mais c'était ça, version française. Elders React To, ça me dit un truc, mec. Ouais. Ça me dit un truc. Je, ce concept-là, je le connais. Et ce, là, c'était des Français réagissent à. Donc, euh, des Français réagissaient à des sons québécois, à des youtubeurs québécois, à plein de trucs, et j'aimais trop regarder ça. Donc, même en tant que Québécois, euh, moi aussi, j'aime voir la vie externe sur notre truc. Le... Je pense que c'est international. est Ce que quelqu'un dit dans le chat, c'est même plus que de la curiosité, parfois c'est aussi un peu de l'ego de connaître le jugement des autres sur notre quotidien. Ouais, 100%, c'est vrai. Forcément, forcément. Mm -hmm. C'est obligatoire. Tiens, je suis très content qu'on parle un petit peu de ça. Ça mène sur un point très intéressant que je voulais qu'on aborde. En parlant un peu de ce côté québécois-français, tu vois, quand on est créateur de contenu québécois, c'est quoi, toi, ton rapport avec le public français est-ce que, par exemple, il y a des paramètres que tu dois prendre en ligne de compte quand tu sors une vidéo, quand tu fais quelque chose, des références à expliquer? Quand on est Québécois et qu'on a aussi un public qui est très fortement francophone et français, du coup, ouais. comment on le vit? C'est vraiment une très, très bonne question. J'adore. Euh, en fait, je dois beaucoup m'adapter parce que euh, au dessus de 60, même de 60 à 70 de mon audience vient de France. Donc, c'est vraiment la majorité. Mais j'ai quand même pas mal de Québécois aussi, donc je suis comme... Je dois être euh, universel. Ouais. C'est quand même euh, un peu compliqué. C'est sûr que de base, j'ai quand même un accent euh, québécois. Pour mes vidéos, j'essaie de mieux articuler quand même, euh, pour que ça soit compréhensible, parce que quand je parle vraiment avec mes amis québécois, qu'on est entre nous, des fois, ça peut être... Euh, ah ouais? Ouais, ça peut être deep. C'est pas comme je parle en ce moment exactement. Donc, Genre là, là, tu, là, tu j'essaie de un bien effort articuler. Parce que là, c'est intelligible, ce que intelligible on comprend tout, mec. Magnifique. Donc, euh, déjà, il y a l'articulation. Artic je... C'est pas le bon mot, mais la... j'essaie d'articuler dans mes vidéos. Mais aussi, il y a l'aspect euh, vocabulaire. OK. Donc, euh, je dois utiliser un certain vocabulaire de temps en temps. Comme par exemple, euh, le, le premier exemple qui me vient en tête, c'est pas le meilleur, mais c'est euh, euh, le toaster. Ouais. Genre, je, je vais mettre quelque chose dans le toaster. Vous, vous dites pas ça, je pense. N non. C'est gris -pain. Ouais. Donc, c'est ça. Des fois... Je, je, je réalise en lisant des commentaires que le mot que j'utilise, euh, c'est complètement incompréhensible. L'évidence pour toi ne l'est ouais. pas pour les 70 Exactement. Restant. Et ça fait tellement longtemps que je fais des vidéos que maintenant, j'ai un traducteur interne dans ma tête <rire> où j'utilise certains termes qui sont plus universels et surtout dans les titres des vidéos. OK. Euh, parce que des fois, j'utilisais des... des mots que, que personne ne comprenait, que les Français ne comprenaient pas. Et donc là, dans mes titres, j'essaie vraiment d'utiliser des, des trucs. Tes titres, ils sont tellement simples, ouais. mec. Ouais, genre, vraiment, vraiment, ces titres, c'est six mots, euh, une majuscule, pas de points, euh, ouais. <rire> Basique ouais. de basique. Hein. Vraiment, vraiment. J'ai essayé ça. Euh, au début, c'était tout en majuscule. J'ai fini par essayer les titres simples et tout le monde, les gens aimaient trop. Donc, j'ai continué. Et euh, je fais beaucoup d'efforts pour que le titre, ça soit des mots justement qui fonctionnent au Québec, en France aussi. Des fois, je me trompe, mais la plupart du temps, ça marche bien. Et euh, Niveau sujet, j'essaie quand même de ramener des fois un petit côté euh, américain, ouais. d'Amérique du Nord, pas des États-Unis, mais vraiment Amérique du Nord, euh, des produits que vous n'avez pas forcément, ouais. euh, des, des, des restaurants, des, des expériences en général. Des fois, c'est juste même de se promener en voiture. J'ai fait des vidéos où je suis en voiture, on va au, euh, au drive, nous, on dit aux commandes à l'auto. On va aux commandes à l'auto. Tu vois, je connais les deux versions. Magnifique. Le drive, le commandes à l'auto. Et nous, on comprend plus le drive. Ouais. c'est ça. Et euh, juste de voir comme, euh, la, comment c'est fait, euh, les routes. Les gens, des fois, là, les gens sont surpris de voir comment nos routes sont faites. Oui. Donc, juste des petits détails comme ça, c'est cool. Tu vois, tu vois moi, c'est un truc dont j'ai parlé plein de fois. Mais moi, par exemple, les villes dans le style nord-américaine, même si on m'a dit que Montréal, ça souffrait un peu moins de ça. Mm. Mais les villes dans le style nord-américaine avec euh, des deux fois trois voies, des routes immenses, ouais. des distances énormes, pas beaucoup de transports en commun et tu peux pas faire grand-chose à pied. Moi, j'aime pas trop, tu vois. Non, c'est vraiment mais, non plus. Des gens ne se doutent même pas de ça, tu mm. vois. Le transport, euh, c'est horrible au Québec. Le transport en commun, il euh, y en a à Montréal, mais c'est très réduit. Donc, euh, c'est surtout dans le centre de Montréal. Euh, dès que tu habites un peu euh, aux extrémités, genre Laval, euh, Longueuil, ouais. tu connais évidemment. Longueuil, tu dois connaître. Longueuil, je connais pas du tout. <rire> <rire> Laval, je connais parce qu'il y a pas si longtemps que ça. J'avais regardé Montréal sur Google Maps en live. Et il y avait des mecs, des Québécois qui me disaient « Ouais, là c'est bien, ouais, là c'est pété. Ouais, » Ah ouais? ouais je... Parce que tu, tu comptes y aller? J'ai ma sœur qui est mariée avec un Canadien. Et elle vit pas à Montréal, mais elle vit à Toronto. Okay. Donc, du coup, foutu pour foutu, si je viens au Canada, je pense que je ferais les deux. Tu vois. Ouais, ça serait cool, tu me diras. Ah, bah, si tu viens à Montréal, je vais t'accueillir. Je vais je vous Je vais voir. te faire découvrir des bons endroits et tout. C'est oh, euh, faisait plaisir, ça. Mais tu vois, de, de Toronto à Montréal, c'est compliqué. Y aller. C'est l'avion? Euh, on peut y aller en train, mais c'est ultra long. Ouais. Je pense que c'est six heures de voiture. OK. Euh, en avion, je pense que c'est deux heures. Donc, ça se fait bien. Ça okay. se fait bien en avion, mais tu sais... Si ça avait été ici, par exemple, je, on, si Paris c'était Montréal et Toronto c'est, euh, je sais pas moi, Londres, ben, ouais. ça se fait en train facile. Oui, bien sûr. Ce n'est pas comme ça chez nous. Non, on a tellement tout. un grand territoire que euh, ce n'est pas desservi par les trains, les transports en commun, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Euh, c'est toujours la voiture qui est privilégiée. Il mmh. y avait un, un livre qui a été sorti, euh, et d'ailleurs il est traduit, vous pouvez le trouver sur Amazon, mais ça s'appelle... Euh... The Life and Death of Great American Cities, donc la vie et la mort des grandes villes américaines, mm. et en fait c'est un livre qui développe toute cette idée-là justement autour du fait que la voiture a été érigée comme la liberté, tu vois, et que ça très rapidement et que du coup ça a fait des villes très très très étendues, tu vois, avec des maisons partout sur le côté et même l'expression suburbia qui est venue et suburbia c'est en gros comme Narnia, tu vois, c'est-à-dire le royaume des quartiers aux alentours des villes <rire> où des gamins en fait, avant qu'ils aient eux-mêmes le permis, ne peuvent pas faire grand chose parce qu'ils sont dans des quartiers de maisons barricadés, leurs potes ils sont à 15 km et dès que tu veux faire un truc c'est des rues des fois sans trottoir tu traverses des Walmart et, <rire> et, des, ben, et des parkings de partout en vrai c est, c est un à l'extérieur de Montréal c'est ça hein, au Québec aussi vraiment vraiment genre euh, tout le monde passe le permis à 16 ans parce que sinon tu peux rien faire de ta vie et moi j'ai pas mon permis d'ailleurs t'as pas le permis non on te drive toujours <rire> oui <rire> soit on soit euh, on me conduit ou euh, je prends le train qui est vraiment pas pratique hein. justement je disais les transports en commun c'est pas fameux c'est une des raisons pourquoi je suis allé à Montréal je voulais euh, me promener faire des trucs sans voiture ouais pour être ouais. Euh, pas, pas dépendre de ça quoi. ouais et là j'ai fait l'inverse je suis parti justement euh, à l'extérieur et là je peux pas faire grand chose donc euh, je suis en train de passer mon permis d'ailleurs moi aussi ah yes t'as fait la conduite déjà Ouais euh, non Non, moi je suis à 16 heures de conduite là. Ok, mais tu vois, ça c'est bon, c'est très bon. Ouais. Mais c'est complètement différent, le, le permis chez nous. Ah ouais? Bah ouais. oui, parce que c'est boîte autour. Euh, ouais, exact. Tout est automatique. Et euh, en fait, t'as un permis apprenti au début et t'as juste besoin de faire quatre cours théoriques. Et après, tu as le permis à pratique, tu peux conduire accompagné de quelqu'un qui a son permis depuis plus de cinq ans. Oh, la dingue! Ça. Donc, j'ai déjà, déjà conduit un peu, mais à l'extérieur des cours, vraiment juste pour me familiariser, c'est une catastrophe. <rire> j'ai ouais, peur, c'est trop stressant. C'est très stressant. Je suis quelqu'un de stressé en général, donc en voiture, pour moi, c'est... Oh, ouais. C'est un peu comme la conduite accompagnée chez nous, mais en fait, je n'avais pas entendu que ça, en quatre heures, euh, tu avais... Euh... En quatre cours, euh, ouais. Tu as passé un examen théorique, si tu l'as, as ton permis apprenti. C'est vraiment... Ça me fait kiffer. Le chat, vous êtes très réactif aujourd'hui, vous parlez beaucoup et tout, ça fait kiffer. Ben oui, Notamment quand je lui dis « Attends, t'as pas le permis », et que vous me dites que je marque un CSC parce que je l'ai pas non plus. <rire> vous, vous insinuez que je suis hypocrite Mais, mais <rire> moi, j'habite dans le suburbia, donc c'est pas pareil. C'est beaucoup plus justifié de pas avoir son permis ici. Chez moi, je... c'est étrange. Il y a peu de gens qui n'ont pas leur permis, que les Youtubers. <rire> ceux qui peuvent prendre des Hubbers sans trop de problèmes en général ouais. il y avait un côté euh, qui m'intéressait un petit peu comme ça. Est-ce que le fait d'avoir un apport fort vis-à-vis -vis un petit peu de l'Amérique du Nord, euh, en tant que créateur contenu dans les choses que tu montes, que tu présentes, etc., ça a une sorte d'influence Est-ce que peut-être le fait euh, que vous soyez par exemple bah, très souvent bilingue, vous parlez anglais, vous avez le YouTube nord-américain, vous regardez peut-être des fois des contenus anglais, donc vous... est-ce que ça vous permet d'avoir des trends d'avant, de voir mmh. ce qui se fait ailleurs, de vous dire tiens ça je le ferais bien en français parce que justement ça n'a pas été fait. Mmh. Est-ce que ça a une influence Ah oui, à fond. Je pense que c'est une, c'est ce qui m'a aidé vraiment à, à construire mon audience, euh, de voir un peu ce qui se fait en anglais, d'avoir une bonne compréhension de l'anglais. C'est sûr que ça m'aide. J'adapte beaucoup de concepts qui sont faits par des Américains. Évidemment, sans plagier, mais j'ai beaucoup de vidéos qui sont inspirées de Good Mythical Morning. Ok. Qui, je ne sais pas si tu connais, Non. mais tu vois, eux, ils ont fait... Euh, ils mettent des liquides dans un filtre à eau, des liquides étranges, okay. ils font la même chose. Ils, ont, ils font beaucoup de choses, euh, des ingrédients étranges dans ça. Okay. « Putting weird stuff in tel, tel truc ». Et j'ai évidemment fait beaucoup de choses comme ça. Mais tu vois, des fois, je pars d'un concept et je, je fais des déclinaisons de trucs que, qui n'ont pas été faits par... par euh... « Good Mythical Morning okay. ». Je ne fais pas que des trucs de « Good Mythical Morning » quand même. Mais il n'y a pas de mal à euh... avoir certaines influences et à les refaire un peu à ta ouais, Exact. Donc c'est sûr que ça, ça a été une force, je pense. Et aussi, euh, l'aspect euh, un peu exotique international, je pense que ça aide aussi. Euh, les gens ils, ils voient des choses peut-être l'accent aussi des fois ça peut m'aider je pense que l'accent c'est dans les deux sens moi je l'aime trop il ouais. y a des gens qui le détestent je reçois des messages vraiment horribles genre ah, ouais? c'est dégueulasse ton accent ça me donne le goût de gerber mais attends mais c'est quoi ces enculés je sais pas je... c'est vraiment genre ça vient rend... Ça, ça rend les gens haineux euh... Mais c'est trop bizarre, t'aimes pas l'accent de quelqu'un, mais je sais pas, tu t'as pas à lui dire j'aime pas ton accent. Ah, regarde, tu lâches la vidéo, ou quoi. Mais ouais, je sais, je suis d'accord à... avec toi, mais vraiment, ça revient beaucoup. Donc c'est, il y a comme un complexe aussi quand tu vois beaucoup beaucoup de messages qui parlent de ton accent, qui parlent que de l'accent, parlent normalement. Pourquoi tu parles comme un con, euh, blablabla Tu commences à te poser des questions. Est-ce que je devrais parler autrement Et ça m'est arrivé dans certaines vieilles vidéos, tu vois, ouais, tu de parler encore plus euh, à la française quand okay. même. Ouais. Pour essayer d'éviter justement de coller un ouais. peu au fait que des commentaires te demandaient de parler Ouais, exact. Et même, j'étais, par, par moments, j'étais complexé par mon accent. Oh, mais il n'y a vraiment alors, pas de raison. J'avais mais... honte, j'avais l'impression que je parlais. C'est pas de ta faute. C'est ces gens qui ouais. sont cons, tu vois. Non, je sais. Mais mec, ça. Euh, là, même dans le chat ou quoi, alors, euh, sûrement que tu as sûrement dépassé ça depuis le temps, mais gros, c'est agréable à entendre. Ben merci, j'apprécie. Moi, j'aime bien, moi. Et tu vois, ça a beaucoup changé si tu regardes mes vieilles vidéos et mes dernières. Je parle pas pareil. Genre, euh, je, je suis beaucoup plus naturel dans mes dernières vidéos et je suis content, je suis très content de cette évolution-là. Mais j'ai aussi un aspect caméléon euh, d'accent. Ah! Donc, euh, si je suis avec des, des anglophones, je commence à placer plus de mots en anglais Logique. et tout. Si je suis avec des français, je parle un peu différemment. Si je suis avec des québécois aussi, je sais pas, ça se fait automatiquement. C'est euh, vraiment, j'ai me... la même chose aussi avec le mood des gens. Ouais. Je m'adapte. Si c'est des gens qui sont un peu plus énergiques, je deviens un peu plus énergique moi aussi. Si c'est des gens plus chill, je deviens un peu plus chill. Bref, c'est. Ah là, c'est très chill, oui, oh. Ouais, c'est très, très chill. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, par mais contre. Que tu as répondu à la question. Genre, tu m'as dit que, avais, euh, que le fait d'être un créateur d'Amérique du Nord, ça a une influence ouais, sur c'est ça fait. Tu as sorti Good Medical. Comment ça s'appelle déjà Good Medical Morning. Good Medical Morning, donc c'est la réponse. Mmh. Mais les trends, je ne regarde pas trop. Je devrais, évidemment. Euh, C'est une part très importante de, de, de, de, de faire exploser des vidéos. Faut souvent, en anglais, ça s'appelle le « trend hopping ». Ouais. Tu, tu sautes sur les modes. J'ai les reproduit repro à l'heure. Ouais. C'est comme ça à l'époque quand là, tout le monde a commencé à faire des vidéos « spinner et tout ouais, ça. Ouais. les clowns tueurs aussi. <rire> Et plein d'autres choses. comme que... <rire> Les méta-YouTube, Il ouais, y en a toujours, il y en a toujours. Bientôt, je vais faire un loop, une vidéo, un stream où on classera les méta-YouTube. Ah, on reparlera liste. tout ça. Une bonne idée. Une sorte de tier list Ouais, ouais On avait fait des clips heures. Twitch, on va faire ça, ouais. Manger bleu pendant 24 heures. Pokémon Go. Oh, Pokémon Go. Les commentaires. Ouais. Les let's play. Les pranks. Bon. Il oh, y a tellement eu de méta! d'horreur! Oh là là là là là là! Mais mec, il y a des choses à faire là, franchement! Ouais, ouais, j'aime beaucoup! Non, bah bon, hey, franchement, moi aussi, je lis bien, c'est grave cool! Qu Quels sont, je vais forcément je poser la question parce qu'on t'a vu beaucoup en duo avec cette personne. Mm -hmm. Quels sont vos rapports, Nabil et toi? Comment est-ce que vous êtes euh, un petit peu connus? Euh, est-ce que vous connaissez depuis longtemps? Et, et comment fonctionne un petit peu euh, votre relation, entre guillemets? Mm -hmm. C'est une bonne question. Euh, c'est une relation très amoureuse fusionnel. Magnifique. On s'aime. Euh, on s'est rencontrés. En fait, moi de base, je regardais beaucoup Nabil sur Twitch. J'étais un sub. Euh, J'ai gaspillé beaucoup d'argent sur sa chaîne Twitch. Et euh, Nabil organisait des parties de Airsoft. Ouais. Et euh, il invitait ses abonnés. Et je suis allé. Et c'était trop cool. Et je lui ai parlé un peu. On s'est bien entendu. Et à partir de là, il m'a invité dans deux trois autres euh, occasions. Magnifique. Euh, et on a commencé à construire des liens d'amitié. Et c'est là que notre, notre amour a commencé. Vraiment, coup de foudre. Je l'aime trop ce mec, Maurice. <rire> ouais. Je l'ai vu et... que peu de fois, mais c'est vraiment quelqu'un. Ouais, vraiment, vraiment. Et euh, c'est ça, aujourd'hui, maintenant, ça fait. J'ai commencé à faire des vidéos avec lui. Euh, au début, je l'aidais aussi. Euh, J'ai fait quelques montages. Ouais. Des fois, je cadrais euh, ses vidéos. Euh, et. Euh... Maintenant, ça doit faire six, sept ans. Je ne suis pas sûr des années. C'est très difficile ouais. euh, de sou se souvenir des années, mais ça fait longtemps qu'on se connaît et euh, on a fait beaucoup de vidéos ensemble. On se voit beaucoup moins depuis la pandémie. En fait, la pandémie, euh, ça, ça nous a un peu séparés euh, parce que j'ai déménagé de un… Euh, à l'extérieur de Montréal. Ah, C'est ce que tu disais, ouais. au début, tu es retourné un peu dans la forêt. et tout. Exactement. J'ai déménagé à l'extérieur de Montréal et lui, maintenant, il a un fils, il a un enfant. Donc, vraiment, des gros changements de vie. Pendant les confinements, on ne pouvait pas trop se voir. Donc, euh, c on a pris un peu de distance malgré nous. Mais euh, on, on se voit quand même, on se tient au courant de temps en temps. Et euh, on a quand même un projet ensemble qui est euh, le Sous-Influence Podcast où on parle justement exactement comme ça, les mêmes micros et tout. Magnifique trop cool. ou pas? Oui, magnifique. Et on reçoit des invités. Des fois, on ne reçoit pas d'invités. Et on, on a fait un épisode récemment, donc je l'ai revu euh, euh, il n'y a pas longtemps. Donc, euh, c'est encore un très bon ami. Vraiment, sans Nabil, je ne pense pas que YouTube serait mon travail. Le fait d'avoir collaboré avec lui, ça m'a ouvert tellement de portes. C'est lui qui m'a aidé même à négocier des op, Il me donnait, de, il me donnait des conseils, il oh, m'a aidé vraiment à fond. Même que la moitié de mes vidéos euh, avant 2020, c'était filmé avec sa cam. J'avais même pas de cam. J'utilisais sa caméra. Oh, euh, vraiment trop le roi euh, du ouais, monde. Vraiment, de il m'a carry. Il m'a carry un habile euh, sans lui. Puis il a, il a aidé beaucoup d'autres monde aussi sur le YouTube game. Vraiment, euh, il, on dirait que c'est un, un curateur. Nabil, il, il repart des gens et il les propulse vraiment. Moi, j'ai fait le The Event, j'étais à côté de lui en 2019, après avoir fait aussi cette émission-là. Mmh. Et c'est vrai qu'il a ce côté un peu grand frère, tu vois. Ouais, exactement. C'est vraiment ouais. une personne de fou. Ouais, à fond. Et maintenant, c'est un daron. Et ça, c'est... Mec, je l'ai vu avec Mumu avant qu'ils aient leur enfant, genre en 2019 à Paris et tout. Et C'est vrai que maintenant, se dire qu'il a un enfant, etc. Genre, quand j'ai vu que cet été, il allait acheter 300 merguez pour <rire> un <park> barbecue <-back rire> sur Montréal. Ouais. C'est lui, quoi. Ouais, C'est un papa. C putain. Il y a un aspect paternel, tout à fait. Et vraiment, à l'époque 2017, j'étais Nabil, Aikilio et tout, je sais que ça perdra à certains. Et, et, et mm -hmm. c'est pour ça que tu vois, dans Twitch, YouTube et tout, il y a des mecs, même s'ils n'ont peut-être pas été numéro un, ou peut-être qu'ils ont été dans les gros un certain temps et peut-être qu'ils ne sont plus ou quoi, il y a un respect énorme à avoir pour ce qu'ils ont fait, mm -hmm. et pas simplement pour ce qu'ils ont fait à titre de contenu perso, mais ce qu'ils ont fait au global, tu vois. Ouais. Alors quand un Nabil, il t'aide toi, bah, par exemple, ça te permet de te propulser, ça permet... En gros, de développer le truc au global, tu vois. Ah oui, à fond. Et c'est pour ce genre de raison, tu vois, que euh, des mecs comme I Kill you euh, Nabil, respect éternel. Euh, et j'ai hâte de te revoir, mon frère. Tu, tu as un bon. Tu as un bon. Vraiment, vraiment. Et ça a été un des premiers streamers francophones sur Twitch. Oui. Vraiment, il est là depuis ultra longtemps. C'est un des premiers qui avait mis les, les tips, l'option le, de faire des dons sur Twitch. Et les gens l'insultaient le, à cause de ça. Et maintenant, ouais, tout le monde précurseur. fait des tips. Non, vraiment, vraiment, vraiment... C'est assez cool qu'on que, que discute un petit peu de tout ça, et notamment de votre podcast, parce que ce que j'allais dire, vous l'avez lancé il y a quelques années, un peu mis de côté depuis, donc je vais oui. vous dire que vous avez retourné un épisode. Ça te tient à cœur maintenant de pouvoir peut-être le continuer peut ouais. de manière plus, plus régulière Je pense que ça a vraiment un gros potentiel. On n'a fait pas beaucoup d'épisodes, mais les épisodes qu'on a fait ont très bien marché. Les gens adorent, on a comme construit un, un, un culte avec ça. Les gens, on reçoit beaucoup de messages quand ça revient et tout. Mais honnêtement, j'ai un peu de difficulté à gérer euh, tous mes trucs en même temps. Euh, même Nabil, il stream à temps plein, il tente de faire des vidéos aussi. Plus un autre projet de, de podcast, quand tout est indépendant, fait par nous-mêmes, c'est un peu compliqué. Ouais. Ça demande beaucoup de temps, mais j'aimerais énormément euh, être euh, pouvoir reprendre le podcast sérieusement. Le seul problème, c'est qu'on manque de structure un peu. T'sais. On manque okay. d'organisation. Je pense qu'il manque une personne qui pourrait... Euh, Peut-être nous, nous, nous organiser bien et même. Et connecter trouver les... les trucs correctement. Ouais, ouais. ouais. Est est toi, est-ce que c'est toi qui trouves les invités, qui les contacte? tous les invités de ton émission plus ou moins ouais. ça c'est un gros travail en vrai c'est un énorme travail mais après ouais. j'ai j'ai un chef de projet qui maintenant fait la plupart des choses okay, okay. par exemple tu vois pour libre c'est parce que c'est mon petit bébé donc okay. euh, j'avoue c'est moi qui souvent le fais solo mais pour Loop euh, mon autre émission maintenant c'est carrément j'ai Jarod euh, qui trouve les plateaux qui me les soumet il me dit ouais, je... est-ce que tel tel tel invité ça te dit moi je dis OK et après c'est mon chef de projet qui est contacte, contact et c'est plus moi et j'avoue que ça frie beaucoup de ouais, temps ouais, ouais. dans ta tête parce que quand c'est moi quand j'avais lancé l'émission euh, pour tu vois un petit peu aller dans dans le sens de ce que tu disais, je trouvais les invités, je leur envoyais des messages, je prenais leurs billets de train, je... Ouf. et crois-moi faire ça chaque semaine, même si c'est des actions qui sont bidons, tu vois, genre à quelqu'un qui nous écoute et qui croit que je fais passer ça pour une dinguerie, non c'est pas ça, c'est que ça, ce que ça te prend dans la tête de devoir faire tout ça comme charge mentale, crois-moi qu'additionné à tout ce que tu as à faire, au bout d'un moment tu as envie de tout casser. Ah oui, surtout qu'il euh, y a des invités qui répondent pas, il hein. y en a qui ça prend plus de temps avant de répondre. Oui. Euh... Ouais, dans le, dans le milieu, il y a beaucoup de gens qui ne répondent pas trop, donc euh, ça peut être compliqué aussi. Tu <rire> connais très bien, j'imagine. Ouais, oui. Beaucoup de gens qui ghostent. <rire> ça m'arrive aussi. <rire> ça eh nous oui. arrive tous un petit peu. Eh oui, classique. <rire> sans, sans faire exprès ou quoi. <rire> donc euh, ouais, le, le, on a reçu des invités vraiment cool là, au podcast. Euh, Je suis trop, trop content. Il y a eu Amixem qui est venu. Il y a eu Link. Il y a eu euh, Bismo justement. Thomas Gauthier, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un créateur québécois qui est incroyable. Ouais. Donc Vraiment, euh, pour l'instant, on, on a une très belle sélection. Et si jamais ça tente de passer, ça pourrait être cool. Je viens quand tu veux, mec Je viens quand tu veux, avec grand plaisir. Et c'est quelque chose que, que j'assume, je suis chaud sur ça et je ne ghoste pas. <rire> ah, j'apprécie, c'est bien. La reprise de sous-influence avec un peu de régularité serait cool. Je pense mmh. qu'au au Québec, ce qui peut peut-être aussi vous manquer, c'est peut-être une structure comme Webedia oh. ou un truc comme ça. tu vois. Ouais. Une Genre de truc qui, tu vois, fait... Genre, moi, c'est con, mais pour Zach Enrolly, mec, chaque semaine, il y a la régie là-bas, il y a le ça plateau pousse. qui est mis. Moi, je n'ai rien à gérer. Mmh. Je viens, je pose mon cul, je fais émission, je pars. Tu vois Ouais. Et ça, ça facilite quand même bien la chose. C'est incroyable. L'éclairage est déjà installé, les cams aussi. Et... Euh... Mais moi, c'est la première fois que je viens ici, c'est genre Disney pour moi, c'est complètement <rire> fou. Tu vois le plateau de l'UCLA Ah oui, je connais des plateaux, c'est... Ouais, j'adore, vraiment, c'est trop, trop cool d'être ici. Et si jamais un investisseur très, très riche veut créer la même chose au Québec, moi, j'embarque. Hein? Les investisseurs. Les investisseurs. Il y a un billet à vous faire, croyez-moi, il y a de la... Il y a, de la... il y a oui. du potentiel. Il y a du potentiel. C'est petit quand même au Québec, le milieu, mais ça se développe. Et euh, moi, un truc que j'aimerais faire, ouais. c'est euh, faire découvrir des endroits, euh, faire, faire faire des activités à des créateurs d'ici, chez moi. J'aimerais ça organiser. Écoute, je vais, venir. je vais venir. Tu sais quoi, ouais, je vais go. venir, vas-y. Est-ce que tu as déjà fait du de, de skidoo Non. De la motoneige Non. Ah, on va en faire. Est-ce que tu as déjà joué au hockey Non. Ah, on va en faire ça aussi, hein. <rire> hey, je vais t'apprendre à patiner. Tu sais patiner <rire> Non. Ok. Par contre, j'ai déjà fait quand j'étais plus jeune du patinage. Ok. J'étais pas complètement nul, ça allait. <rire> Cool. Je me suis cassé le poignet. Est-ce que tu fais du ski J'en ai déjà fait une fois. Ok, ça va, être, ça va être excellent. Ça va être très divertissant. Je, je vais venir avec ma femme, on va venir. Ouais, avec plaisir. <rire> non mais vraiment, il y a des trucs, il y a des connexions à faire entre le Québec et la France. De ouf. À fond. De ouf, de ouf. C'est des connexions, rien à voir, mais je voulais en parler vite fait tout à l'heure quand on reparlait un petit peu des accents et la façon de parler. Moi, je sais comme beaucoup de personnes, la première fois que j'ai commencé à connecter avec des gens et du contenu qui venait du Québec, tu sais, c'était comment Je regardais Rap Contenders. Et Rap oh, Contenders, oui. il y a eu beaucoup de gens qui venaient du Québec. Donc du coup, d'ailleurs, j'ai commencé à regarder Word Up. World Up. Battle. Ouais. Là, voilà. Alors, c'est des, euh, voilà. des battles de rap un peu. Bon, c'est pas vraiment du rap, c'est plus des vannes et des insultes et un peu de flow et tout. Bon, bref, c'est cool. Et c'est là où j'ai commencé à, à, à écouter tout ça euh, les accents, euh, les façons de parler, les différences de vocabulaire, tu vois, les différences de réaction. Qu'est-ce qui fait réagir le public québécois, mais pas forcément le public français Et inversement, mm -hmm. tu vois, voir les artistes québécois qui venaient en France et qui, du coup, devaient, pour certains, un petit peu adapter leur façon de parler, tout ça. Et. Tout ce que as dit, je l'ai vu sur ça et franchement c'est impressionnant, ouais. tu vois. Non, c'est vraiment cool. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises que tu connais Word Up Battles. Ouais. C'est si, trop si, cool. Si, si. Euh, mais du il y a gran eu et tout. Je... Ouais. <rire> <Je vais regarder. rire> il y a eu un truc. Euh, je pense que beaucoup de des gens de Word Up sont venus à Paris mm -hmm. et ils ont fait un truc l'entourage euh, contre euh, ouais. des gens du Québec. C'est exactement ça. ça C'était trop cool aussi. Ouais, ouais. Vraiment. Putain, Freddy Groussome, moi, il me faisait rire ce mec. Ouais. Il me faisait beaucoup rire. Ah là, là là là, le Québec, qu'est-ce qu'on aime bien ça. Alors, je vais, on va repartir un petit peu sur toi, tu vois, comme ça. J'aime bien, vraiment, c'est une discussion qui est excellente. Euh, de là, un petit peu, après qu'on a parlé des dégustations, le fait que tu aies trouvé ton filon, etc., mmh. euh, que tu as eu des premières vidéos qui aient beaucoup fonctionné, tout ça... Je vais poser une question, ta carrière commence un peu à exploser, tu testes a priori tout ce qui est possible de tester, presque. Tu stabilises un peu autour des dégustations, des tests de choses. Quand j'ai dit à ma femme que j'allais être recevoir, elle m'a dit « Ah, tu vas avoir le monsieur qui mange n'importe quoi <rire> ?» ah, Je l'entends souvent, celle-là. Ma femme, je te jure qu'elle a dit ça. Elle était contente, hein, en plus. Oui. Hein. Elle, elle disait pas ça méchamment, tu vois. Mais même si ton format est vraiment bon et divertissant, est-ce que c'est quelque chose qui te va, toi, d'être un peu catalogué autour du fait de tester des produits Ou alors, à terme, c'est quelque chose que tu as peut-être envie de changer, peut-être d'aller plus loin Par exemple, tu vois, quand j'ai eu GLC ici, c'était quelque chose qui, lui, l'avait un petit peu fait travailler. Tu vois. En gros, il avait des formats qui fonctionnaient beaucoup, mais il faisait exprès à des moments de les abandonner pour éviter d'être catalogué sur ça. Ouais. Toi, ça te va parce que c'est un truc que tu adores faire Ou alors, euh, c'est une réflexion que tu ne te poses même pas euh, C'est une réflexion que je me pose beaucoup, vraiment. Euh... J'ai comme un naturel avec les dégustations, j'aime beaucoup. Je, mais je ne fais pas que ça, je fais des tests aussi, comme tu disais, des, des machines, plein de trucs. Ouais, voilà, voilà, c'est des tests au global, ouais, hein, bien sûr. Tu des tests, pas des choses. Ouais. Et j'ai aussi fait des, euh, des vidéos qui ne sont pas autour de la bouffe. Et évidemment, ça marchait beaucoup moins parce que les gens me suivent pour, pour les dégustations, pour les challenges principalement, j'imagine. Euh, mais j'avoue que j'aimerais avoir la liberté de, de faire un peu de n'importe quoi. Vraiment, d'essayer plein de trucs je pense que je serais capable. Euh, J'estime que, que je pourrais faire d'autres formats que des dé dégustations. Après, ça me stresse parce que je n'ai pas envie de, de devoir recommencer tout mon, tout mon parcours ouais. mon, qui a pris des années. Vraiment, ça a été ultra long. Et de devoir recommencer ça, euh, c'est difficile. Et euh, je sais pas si... Je sais pas à quel point ça marcherait. Je sais pas à quel point ça... Ça demanderait de, de travail, d'effort. Donc, euh, je sais pas. Mais peut-être, éventuellement, je vais, je vais tenter des trucs complètement différents. Pourquoi pas? C'est juste que le, pour moi, ça se fait naturellement tout ce qui est euh, autour de la bouffe. Mon cerveau réfléchit euh, <rire> avec la bouffe. Donc, euh, je, je pense dirais qu'il y a des trucs comme ça. Mais en vrai, je pourrais faire plein d'autres trucs. Tu vois, sous influence, ça n'a aucun rapport. C'est comme euh, une porte de sortie. Ouais un peu, ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, si jamais je trouve un concept cool qui est en dehors, je vais le faire. Tu vas essayer maintenant un petit peu peut-être tâter ça justement mm -hmm. à l'avenir. C'est vraiment un truc dans ta réflexion un peu. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai envie de continuer de faire du contenu très longtemps. Euh, je vois ça au long terme. Donc, euh, c'est sûr que le défi pour tous les créateurs, c'est de se renouveler. Donc, euh, je vais voir. Je vais m'adapter. Je vais me renouveler. Je vais... Let's go. Mais pour l'instant, je n'ai pas de projet euh, concret là-dessus. Ouais. OK, très cool. On, on sait qu'avec un peu de TikTok et les Reels, les formats bouffe ont vraiment explosé. Moi, mon algorithme Insta, il m'en propose beaucoup. <rire> Moi aussi. Ce qui constitue sûrement un petit peu une mine d'or pour toi, euh, qui peut aller du coup tester faire plein de trucs comme ça. Comment ça se passe un peu ton travail de veille Est-ce que toi, tu fais attention, tu regardes, tu vois ce qui se fait ailleurs, tu te dis « tiens, ça, je reproduirai bien » Ou alors, est-ce que carrément maintenant, il y a beaucoup d'abonnés qui te dirigent un peu sur ça, mmh. tu vois euh, J'essaie de pas trop... C'est étrange, mais j'essaie de pas trop utiliser les réseaux sociaux. Oh Même si c'est mon travail... Euh... Je, je suis accro au réseau, comme beaucoup, ouais. mais j'essaie quand même de ne pas en être encore plus accro en téléchargeant BeReal et TikTok et les nouvelles applis. Tu vois, j'ai TikTok, je, je publie du contenu sur TikTok, mais je ne vais pas sur TikTok, je ne vais pas scroller sur okay. TikTok jamais, jamais. Même de si ça un devrait de être tort. bien, je sais qu'en ce moment, c'est ça qui est énorme. C'est gigantesque TikTok, c'est une mine d'or, comme tu disais. Mais je ne regarde pas trop. Par contre, ma copine euh, est à fond sur TikTok. Et quand elle voit un truc intéressant, elle le sauvegarde. Et des fois, on teste des recettes TikTok. Donc, c'est un format que j'ai fait quand même. Parce qu'il y a quand même des recettes très intéressantes okay, oui. euh, de temps en temps. Donc, euh, ça, j'adore. Euh, les Reels, l'algorithme la, d'Insta est très, très agressif. Tu oui. regardes un truc, tu n'as que ça après. J'ai beaucoup, beaucoup de bouffe. Euh, ça donne vraiment envie et euh, des fois, je m'inspire de certains trucs, mais principalement, je m'inspire de, de mon, mon cerveau, de mon cerveau de YouTube et euh, des, je fais des brainstorming avec mon équipe, okay. euh, Pascal qui est ici, ma copine aussi. On essaie de trouver des idées, mais euh, je, je pense que dans le futur, ça serait bien aussi d'essayer de, des... Peut-être un peu plus de trends comme tu disais parce qu'il y a des trucs intéressants en vrai. C'est pas forcément euh, genre euh, négatif les modes. Il y a des bons trucs. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est une mine d'or. Je le voyais pas trop comme ça. Mais c'est intéressant. D'une, c'est intéressant. Et deux, ça vraiment, c'est assez drôle parce qu'on se retrouve totalement sur ça. J'ai aussi été très addict aux réseaux sociaux au point que ça bousille la concentration. Ouais, tu vois. Et je ne voulais pas y ajouter ces formats de 6, 10, 15, 20 secondes. C'est facile à voir. Swipe, swipe, ouais. swipe. C'est le fait jeu. que je vais être accro encore plus. C'est ah horrible. Ouais. C'est fait pour. Ça a été créé pour ça. T'sais. Donc, euh, je me dis, je gaspille tellement de temps déjà sur Twitter. Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Mais en même temps, c'est mon travail, donc c'est un dilemme à chaque fois. Est-ce que je devrais. C'est de la recherche techniquement, mais en même temps, c'est du divertissement, donc je sais pas. C'est vrai que ça donne plus trop le temps de s'ennuyer, quoi. Ouais, exact. C'est ça, en fait. Genre, c'est vrai que ça, on en discutait aussi de temps en temps dans cette émission, mais le fait de plus savoir s'ennuyer, tu vois, d'avoir constamment un truc. En fond, ou alors qui nous divertit, ou de ça, machin. C'est vrai que ça participe à quelque chose qui n'est pas toujours forcément sain quand c'est poussé à l'extrême, tu vois. Ouais, c'est assez récent les réseaux, donc on ne sait pas encore vraiment les effets, peut-être potentiellement néfastes que ça peut avoir. D'après moi, il va y avoir des études et tout là-dessus, éventuellement, mais c'est sûr que la, le, le attention span, le, le temps d'attention, des gens beaucoup réduits. Mmh. Ben, et on le voit aussi... On le voit pas trop. Ça, c'est une observation que j'ai eue avec mon monteur, justement, Pascal, qui est ici, dédicace à lui. Dédicace euh... à Pascal, il est là-bas. Il est <rire> très sympa, je vais le dire. Euh, le, le, les formats américains, anglophones en général, c'est optimisé aux petits oignons. Oh. Quand tu vois Mr. Beast et tout, il y a rien qui est laissé au hasard. Tout est coupé chirurgicalement au, au scalpel. Vraiment. Et genre, chaque, chaque 30 secondes est montée comme si c'était une vidéo séparée, genre. Tu vois? Genre, on doit rester concentré tout le long de la vidéo. On doit rester euh, accroché. Alerte! Alerte. Et je regarde des vidéos euh, ici, plus françaises. C'est pas du tout comme ça, des, form des formats de 40 minutes. Des fois, il y a des, des trucs qui se répètent, qui auraient pu être coupés ou, ou quoi, qui sont laissés. Et euh, je me demande pourquoi... Je me demande vraiment pourquoi il y a autant de différences. C'est bien. Peut-être le temps d'avance, je sais ouais. pas, ou peut-être culturellement. Tu penses, tu penses que c'est culturel J'avoue qu'il y a une grosse culture Twitch ici. Les gens sont habitués peut-être de, de regarder plus longtemps, de prendre le Mais, temps. Jurki, était littéralement dans une émission eh qui oui, prend ça. son temps. Exactement. Ma plus grosse réussite, c'est un truc d'une heure et demie où justement on parle pendant 90 minutes et que les gens peuvent mettre en fond. Genre, c'est assez drôle parce que tellement les gens m'ont dit qu'ils mettaient mes formats en fond, ils m'ont appelé le YouTuber des autoroutes. <rire> C'est bon. J'aime ça, j'aime ça. Ouais Zach, je t'écoute sur la 43, ouais, bah ravi. Le ouais. mec a jamais vu ma gueule. C'est bien. <rire> voilà, en podcast, <rire> comme d'hab. Comme... bah oui. D'ailleurs, ça Libre est disponible en podcast sur toutes les... Spotify, Apple Podcast et tout. Vous pouvez checker, ça sort très vite. Voilà, voilà. Parfait pour l'avion, à mon retour. Exactement. 8 heures de vol. Oh là là là, là ça, ça oui. pique ça. Mais du coup, pour être plus sérieusement par rapport à ce qu'on était en train de dire, euh, d'une, c'est totalement vrai, mais deux, c'est vrai que j'observe aussi ce paradoxe, on a parlé la saison dernière, où euh, entre le fait que le temps d'attention baisse, etc., c'est encore plus difficile de l'avoir euh, auprès des gens et de les captiver très longtemps. Mais paradoxalement, j'ai aussi remarqué une sorte de retour au format long et ouais. c'est vrai que maintenant des gens n'ont aucun souci à avoir des vidéos de 30-40, 1h, 1h10 tant que ça vient de la personne qui kiffe bien et tant que tu vois ça, exact. Euh, des fois ils la regardent deux fois foutu pour foutu mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'il y a moins ça que par rapport à 2017 tu vois je sais pas 2016-17 quand ouais. une vidéo était trop longue ça pouvait se retourner contre toi. Ouais c'était genre 10 minutes euh, dans les alentours maintenant il y a des trucs de 40 minutes sans problème mais tu vois euh, le côté rapide est resté aux états unis vraiment et pas ici. Donc, je trouve ça cool de voir la différence. Moi, pour l'instant, j'ai fait aucune vidéo au-dessus de 20 minutes, je pense. Ouais. Euh, j'ai fait une vidéo de 8 heures, mais c'est <rire> moi qui dors. Euh... <rire> oh, le format, il était pensé quoi <rire> Tu vois, je, je fais des trucs en dehors de la dégustation. Je dors en vidéo. J'ai filmé ma nuit de sommeil de A à Z, Magnifique. sans coupure, sans aucun but. J'avais envie d'essayer. T'as fait 5 ans <rire> euh, Cette année. Les... Au début de l'année, la régie pitié, je, je, je, je suis passé à côté, je veux regarder ça et en attendant que la régie ouais. nous le trouve, une vidéo de moins de 20, je trouve ça trop court maintenant, c'est vrai que même moi, je suis un peu dans cette mentale, okay, okay. une vidéo de moins de 20 minutes, genre de 17 minutes ou quoi, ça va, mais genre quand je vois 8 minutes, bof, c'est tu sais que j'ai déjà revu des vidéos que je sortais à l'époque Black Ops 3, très coupées, très montées, très dynamiques. Mm -hmm. C'est stress, ça donne pas le temps de respirer, ouais, des fois c'est C'est ça. En fait, je me sens attaqué. Ouais. <rire> à l'époque, ce qui me paraissait nickel, maintenant ça me... Ouais. Je sais pas si j'ai vieilli. Tu penses bah, c'est possible la maturité. On a vieilli gros. Bah ouais, oui, beaucoup. Genre je beaucoup me sens beaucoup. attaqué, tu vois, quand c'est trop dynamique que ça, j'en prends plein à la gueule, je suis là oui, je Ben je trouve ça intéressant de voir le parallèle entre les formats de 40 minutes comme Squeezie euh, les émissions spéciales de Squeezie et tout, ou même les podcasts d'une heure et demie, comme ici. Et TikTok, qui est 7 secondes, 12 secondes. <rire> Une minute. <rire> ouais. Donc, j'imagine que c'est des habitudes de consommation différentes. Genre, euh, les gens regardent cette émission pour euh, se poser sûrement, manger devant, ou même pour se déplacer, tandis que les TikTok, c'est en faisant caca. Ouais, littéralement. <rire> c'est ça. <rire> Petite question, si tu devais citer... Peut-être trois des tournages les plus crados ou les plus marquants, pour x et y raisons, que t'aies eu à faire, ce seraient lesquels et pourquoi okay. Donc là, des tournages comme ça de vidéo, tu me dis « Ouais, là, quand j'ai goûté euh, telle chose, euh, c'était ignoble, ça... off-caméra, ils l'ont pas vu, mais ça a tout taché. Euh, » ou... Ouais, ouais, ouais. Genre, ouais, ouais un ouais. truc à ça. Oh. Ou ça t'a coûté cher pour obtenir le truc, ou c'était compliqué, tu vois. Genre peut-être un produit, c'était la galère de l'avoir, ouais. ouais. Je sais, j'ai exactement la réponse à ta question. Vas-y. J'ai fait une vidéo qui n'est jamais sortie. Oh. Euh, je, je faisais une série que, où je prenais des trucs et je les laissais mariner dans un liquide. <rire> Genre, euh, j'avais des gros pots en vitre, mais je mettais quelque chose dedans. J'ai fait avec de la javel du produit nettoyant. Euh, j'ai fait mariner des cornichons dans des liquides étranges. Et là, j'avais envie d'aller avec un truc un peu plus scientifique. J'ai décidé d'acheter de l'acide... Euh, chlorhydrique je pense. Ouais, disent, ou ça? très corrosif, ouais, très dangereux, ouais. qui peut créer des vapeurs et tout. Et euh, j'ai préparé plusieurs pots en vitre avec des items, une orange, un Big Mac euh, et il y avait un, un pot avec des objets métalliques. Donc euh, de la, des pièces de monnaie. OK. Euh, <rire> ton expression faciale. Est... <rire> en fait, je, je conseille. Ouais, euh, Peut-être que tu vois un peu l'histoire euh, où, où ça s'en va. Des objets métalliques, de, des pièces rouillées. Euh, J'avais mis un peu de papier d'aluminium dedans, une petite boule. Et là, je verse l'acide dessus. Je commence par verser sur les autres euh, objets. Tout est beau. Ça fait un petit peu de pétillement et tout. Ah, ouais, ça mousse et tout. Ouais. Là, je verse sur euh, la, le papier d'aluminium. Ça commence à bouillonner. Ça bouillonne de plus en plus. Ça fait du bruit. Ça fait. Ça commence à faire des vapeurs dans mon appartement. Ça se répand un peu partout. Et là, je commence à respirer sans faire exprès. Et je sens que wow, je wow. deviens étourdi un peu. Mais c'est dangereux de ouf extrêmement dangereux. Je n'aurais jamais dû faire ça. J'ai fait ça sur un coup de tête sans faire de recherche. Ne faites jamais ça. Personne ne comptait le faire, mais ne le faites surtout pas. Et là, j'ai pris le pot. J'ai paniqué. Je l'ai mis dehors. J'ai appelé euh, le numéro pour les empoisonnements. Euh, C'est genre euh, pour les urgences santé oh, là, et là, tout. J'ai dit « bonjour, j'ai respiré de l'acide <rire> ». Sur de l'alu. <rire> ouais, j'ai mélangé de l'aluminium et, euh, et de l'acide. J'ai respiré des vapeurs. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je dois aller aux urgences? Ils m'ont dit « attendez un peu, respirez dehors l'air frais, euh, faites aérer l'appartement, attendez un peu. Et si vous remarquez que vous crachez du sang ou que vous toussez beaucoup... <rire> C'est y a peut-être un problème. Dans <rire> <rire> ouais, le truc évident... Finalement, j'étais OK. Je me suis senti un peu euh, étourdi, un peu euh, faible, mais je pense qu'il y a un côté placebo aussi. J'en ai vraiment pas respiré beaucoup. Et j'ai oublié de préciser, mais j'avais un masque, mais euh, pas fait pour les, les, ouais. les vapeurs. C'était vraiment un masque euh, genre de construction euh, ouais. pour la poussière plus que les vapeurs. C'est complètement différent. Donc, euh, ça n'a pas trop marché. J'avais un asthma suit aussi, là, genre Breaking Bad et tout. OK, donc avais vraiment le, le, en le full step. Hein, Je complètement con, mais j'avais un asthma, j'avais un masque, mais c'était pas le bon type de masque. Et au final, j'ai jamais publié la vidéo. Donc ça, c'est un des tournages quand même qui a très mal tourné. Magnifique. Ouais. Ensuite, j'ai euh, l'œuf de 100 ans, qu'on parlait plus tôt. Vomis. Euh, j'ai vomi, carrément. C'est la seule vidéo où j'ai vomi. Euh, j'ai dû manger l'œuf une fois, le micro marchait pas. Oh là, est vraiment. Sachez qu'en tant que youtubeur, devoir retourner un truc, surtout si le premier s'est bien passé. Ouais. Et déjà j'étais en mode, oh, oh. c'était horrible. Et là, on a dû recommencer. J'ai remangé une deuxième fois. Et là, c'était la fois trop vraiment. j'ai pas été capable. <rire> Ouais, c'est exactement ça. Fais attention de pas montrer le moment où je vomis, mais ouais, c'est ça. J'ai mangé deux fois. Mais ben, pas au complet, c'était un morceau, mais quand même. Oh, quelle horreur! Avec encore le petit haut! Hein? <rire> ouais, là, encore le petit haut quand même, c'est beau. <rire> Donc ça, c'était une catastrophe. Ouais. Euh, et après, je sais pas trop, mais je pense que je dirais le sour strumming. Parce que... J'étais pas prêt euh, vraiment. J'ai tourné dehors en pleine. Euh, ouais, dans la neige. Dans la neige complètement. Et euh, j'ai dû changer de vêtements en plein tournage parce que je, je remarquais que le, le vêtement se sentait vraiment beaucoup. Donc j'ai changé. Je suis allé dehors et euh, c'était horrible. Et j'ai même euh, bu le jus parce que tu sais, dans la, la conserve, il y a un liquide Mais là es ma... un malade mental. Ouais, je l'ai bu avec une paille. Mais t'es un malade mental. Ouais, vraiment. C'était dégueulasse. Ouais. <rire> complètement j'ai pas, pas de justification j'avais envie de faire le spectacle moi, moi dans une de tes vidéos si je peux en citer une qui m'a vraiment profondément dégoûté c'est le poulet en conserve oh, <rire> le oui, poulet le entier poulet. en conserve et, et le cheeseburger en conserve aussi oui, d'ailleurs oui oui oui, oui. c'est vrai j'avais oublié. Tu vois, j'ai vra... j'ai fait tellement de trucs que j'ai oublié. En... oublié. Le poulet en conserve. Tout à l'heure tu parlais oh. de trucs nord-américains qu'on n'a pas ici et ouais. que du coup tu peux montrer le poulet entier en conserve. Mais qu'est-ce que veulent ces gens Ouais, ça je... il y a eu une grosse mode euh, dans les années 60 oh. 70. <rire> J'avais oublié. <rire> <rire> oh, ça un rien. Fait, hein. Il y a eu une grosse mode dans les années 60 70 des, des conserves Genre, tout le monde voulait mettre tout en conserve pour les conserver pour toujours et tout. Et euh, le poulet en conserve en fait partie. J'ai testé du pain en conserve aussi. Et le poulet, c'était tellement gluant, c'était horrible. Vraiment, mais en vrai, parce que je, je réfléchis toujours au côté apocalyptique. Parce qu'il y a beaucoup de trucs de survie aussi que je mange. Ouais. Je pense que dans un bunker de survie, ça pourrait être bien d'avoir quelques poulets de, de bâton. <rire> On Parce que c'est difficile d'avoir de la viande dans des conditions comme ça. Donc un petit poulet gluant, je pense que ça peut sauver. Avec un peu de gras, ça que tu peut chauffer. Le gras comme thème, le, le gluant. <rire> <rire> ah, ça un d'air, ça Je l'aime bien. Un la petit cheeseburger aussi en conserve. Dans ça, ça c'est dégueu. Non ça non. Ça vraiment c'était dégueu. Vraiment. Le, le cheese était vraiment le horrible. Le cheeseburger en conserve, euh... <rire> Mais je pense que j'ai fait ça. J'ai eu beaucoup beaucoup de commentaires comme quoi je devais le cuire, le mettre euh, genre dans l'eau, la, la conserve dans l'eau euh, bouillante. Ah. Mais c'était pas écrit. Je, je suis pas sûr que ce soit vrai. Ok. Il y a beaucoup de gens qui me backseat. Je me fais backseat constamment sur comment manger les trucs. Et euh, ça je l'ai mangé directement à l'extérieur de la conserve. Et euh, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Par contre, le pain, étrangement... Pas mal. C'est pas si pire. OK. Je dis beaucoup ça dans mes vidéos. C'est pas si pire. C'est pas... Ça passe. Ça passe. Ça passe? Ça passe. Wow. Et euh, un autre truc vraiment qui m'a dégoûté, c'est l'eau épaisse. Je sais pas si t'as vu ça. Non, j'ai pas vu. C'est de l'eau spéciale pour les gens qui ont de la difficulté à avaler, les personnes âgées, les... Ah! Gens... C'est une maladie. Du mal à déglutir. Ouais, ouais déglutir, exact. C'est le thick water <rire> Et c'est extrêmement épais. Et euh, j'ai bu juste un verre d'eau épaisse. Et ça n'a pas le goût de l'eau normale. Il y a vraiment un arrière-goût médicamenteux. Oh. Euh, pas agréable. Et la texture gluante <rire> qui rentre dans la gorge. Oh. J'ai vraiment, vraiment pas aimé. C'est dégueulasse. On peut aussi acheter la poudre pour épaissir les liquides. Regarde, c'est ça. Big oh, mais... water. <rire> ça a l'air horrible. Ça a <rire> on dirait du gel hydroalcoolique. <rire> ouf. Ah, On dirait vraiment du gel dans le Ça C'est vraiment, vraiment... J'ai pas du tout aimé. Je pense que c'est les textures des fois qui viennent vraiment me trigger. Ouais, J'aime ouais, pas ouais. les textures. Et euh, tu vois, la poudre pour épaissir, ça s'achète séparément. Donc, tu peux rajouter de la poudre dans tout ce que tu veux pour l'épaissir. Donc, euh, dans un coca, dans n'importe quoi. Et j'ai fait aussi une vidéo où j'ai épaissi des choses improbables. Et je les ai goûtées. Tu avais épaissi quoi, par exemple je me souviens plus exactement mais ça doit être Coca Coca-Cola Red Bull euh, du jus de fruits jus de tomate je pense café probablement c'est non mais force aux gens qui peuvent pas bien euh, déglutir déglutir ça doit être ça ah, est est très agréable cette personne n'a jamais été difficile au repas de famille c'est vrai que vous invitez Gurki il vous dit je vous ramène le dessert as toujours un peu euh, euh, toujours non, un peu le stress c'est en vrai j'ai l'impression j'ai la réputation de manger n'importe quoi mais euh, dans ma vie, de tous les jours, j'aime bien manger. Vraiment. Et euh, j'ai des quelques petites choses que je peux vraiment pas manger. Du genre. Les oignons. Quoi Je te jure. <rire> c'est bon, j'en peux plus, frère. Le mec, il peut manger du surstroming, des œufs de 100 ans et tout. Et le, et, et le délice que sont les oignons, Ah, ça, c'est trop. Ah, Ça, je peux pas. <rire> c'est vraiment trop. C'est trop les oignons. Frère, les oignons confits et tout, un peu. Non, ça, ça te euh, devient... oignon rouge peut-être J'aime vraiment pas les oignons, donc j'ai fait une vidéo justement pour essayer de repousser mes limites et d'aimer les oignons. J'ai mangé des oignons pendant 24 heures. OK. Euh, petit déjeuner, dîner, euh, déjeuner, souper, euh, dîner. Ouais, dîner, dîner, tranquille. Euh, donc, euh, j'ai mangé que des trucs à base d'oignons. J'ai pas vraiment aimé, mais les trucs compotés, euh, caramélisés, ça passe un peu mieux, j'aime quand même. Genre, tu sais, on nous caramélise dans un burger, dans un truc comme ça. Je préfère sans, mais ça... Non, j'aime pas trop. J'essaie <rire> de caler, non. mais... mais je vais pas le jeter, je vais le manger. Mais les oignons crus, par contre, horrible. Dès qu'il y a un morceau d'oignon qui croustille... Ça... ça te met direct l'arrière-goût bien fort, là. Ouais, c'est ça, exact. Oh c'est comme la sueur dans un... C'est un légume <rire> su... rempli de sueur. J'aime pas. Mais <rire> ah. euh, je pense que ça vient d'un traumatisme de jeunesse, probablement. Là, juste pour qu'on soit d'accord, il est d'accord que c'est pas la première fois que tu viens en France. Tu étais venu il y a quelques années, mais tu es déjà venu plusieurs fois. Ouais, je pense que c'est à peu près la dixième fois que je viens à Paris. Ok. C'est toujours Paris. Je suis allé à Lille, à Lyon et euh, c'est tout. J'ai pas trop visité le reste. T'as bien aimé Lyon. Lyon ouais ouais. T'as bien aimé Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ah, ça, ça j'ai beaucoup aimé et euh, j'ai déjà... Je ne sais pas si tu connais la ville de Tarare. Bah, bien sûr je connais Tarare. J'ai déjà vécu à Tarare pendant trois mois. Magnifique. Parce que j'avais une copine française qui habitait là-bas. Oh, là, et ben... c'est pas très loin de Lyon, justement. Non, ce pas très loin. Ça, je connais bien. Il y a fallu une, une dame qui te ramène à Tarare, ça c'est bon. oui. Ça. Le, le, le truc que j'avais posé, une petite question, c'est plus pour ma curiosité. Vu que tu es venu plein de fois en France et que tu as mmh. goûté à la gastronomie française, je suppose que tu avais plein de fois au resto, machin, nanan, nan, bon... Ouais. Toi qui es plus habitué aussi à la gastronomie d'Amérique du Nord, du coup, avec des fois l'image qu'on s'en fait, tu vois, en mode tout est grand, tout est gros, tu vois, les Américains, les trucs comme ça et tout. C'est quoi les plus grosses différences que toi tu notes entre les deux, par exemple? OK. Euh, déjà la qualité. La qualité, en fait, c'est le standard de qualité qui est différent. OK. Genre de base, ici tu manges mieux que chez, chez nous au Québec. Il y a vraiment moyen de trouver de très très bons restaurants au Québec, à Montréal. À son C'est délicieux, mais de base, tu peux pas genre aller euh, au supermarché puis direct euh, prendre un truc au hasard et c'est délicieux. Tandis qu'ici, oui. Genre, euh, tu prends un sandwich euh, à franc prix, ça va être quand même bon. Tandis que chez nous, c'est. Non. non, non, non, vraiment pas. Ouais, Il y a vraiment une différence entre les ingrédients, la qualité. Euh, L'amour, j'ai l'impression il y a peut-être un peu plus d'amour dedans. Au Québec, il y a vraiment beaucoup de gens. Je connais quelques amis comme ça qui se nourrissent pour les nutriments. Genre vraiment pas pour profiter, c'est juste je dois survivre. Ouais. C'est ce une fonction vitale. <rire> ouais, c'est ça. Il y a pas la culture de de profiter et d'apprécier la bouffe est pas aussi présente. C'est présent, mais ici c'est c'est vraiment essentiel là, pour la capital, plupart ouais. des gens. Ouais, c'est capital. Donc je vois une grosse différence de ce côté là. Au niveau des portions, je n'ai pas vu trop de différence. Euh, Peut-être la taille des boissons dans les fast-foods, mais à chaque fois, j'ai quand même des grosses portions ici, vraiment. Euh, la bière au McDo, ça n'existe pas au Québec. C'est une petite différence. Euh, sinon, euh, je pense que c'est beaucoup mieux ici. La, la bouffe, c'est incroyable. Vraiment, pour la, ça fait... Dix fois que je viens, ça fait deux, trois jours que je suis ici. Tout ce que j'ai mangé était délicieux. Tu te régales? ouais vraiment. Et justement, hier, je suis allé au pied de cochon, une oh brasserie là, euh, traditionnelle, là, là. pour une vidéo. et J'ai mangé les escargots, les cuisses de grenouilles, les os à la moelle, euh, la soupe à l'oignon, le foie gras. J'ai tout, tout mangé. Soupe à l'oignon, quand même. Il ouais, a tenté. Il essayé, a tenté. C'était bon. Il y avait beaucoup de fromage, donc c'était bon. Et euh, j'ai pris un truc euh, très, très spécial. La tentation de Saint-Antoine. C'est quoi? Je sais pas si tu connais, non? Pas le moins du monde. La tentation de Saint-Antoine, le pas nom Ça C'est ouais. du porc. Beaucoup, beaucoup de porc. Euh, une énorme assiette qui est déposée sur la table avec la queue, le museau, le pied, l'oreille. Ouais. Il paraît que c'est traditionnel, j'avais jamais vu ça de ma vie, j'ai <rire> mangé ça hier, c'était spécial. C'est une traduction que je connais pas moi. <rire> ouais, non, je, je m'en doute que Par contre, euh, les desserts, j'ai pris euh, des îles flottantes, j'avais jamais mangé. J'avais goûté les îles flottantes avec la crème anglaise. Ouais, c'était trop bon, Exceptionnel. trop, trop bon. Euh, c'était quoi l'autre chose? Euh, baba au rhum. Oui. C'était bon, mais c'était un goût d'alcool très puissant, donc j'ai un peu moins aimé. Et euh, le dernier, c'était euh, un truc à base de... peut-être que tu pourrait trouver, j'ai oublié le nom. Ah non, je viens de m'en souvenir. Vacherin. Du vacherin? C'est du fromage, non? Ou je dis une bêtise? Non, non, non. Moi, je parle d'un dessert avec crème fouettée, crème chantilly, avec meringue et glace. Est-ce que c'est un vacherin? Peut-être que Je regarde ça. alors Un vacheron? Il y a le mot vache, je pense. Vacherin, vacherin glacé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça. Pas de fromage dans le vacherin. Oui, ils ont raison, c'est <rire> totalement ça. C'est moi je dis des bêtises. Mais c'est très laitier, quand même. Ouais, c'est un peu comme ça. Exactement. Voilà, ouais, ouais, c'est du vacherin. C'est moi qui dis. Ah, bon, voilà, Mer magnifique. Merci, Larry. Eh oui. Il a totalement raison. Autant pour moi, c'est moi qui. Oh, ça, donne... mmh, ça a l'air bon. Il est faux pour le coup. Donc, magnifique. Vacherin et omelette de Norvégienne. Masterclass, c'est super bon. Regarde, tu recueilles les, les appuis du public. Let's go. Ah, on parle de plein de trucs, t'as vu? Ouais, vraiment, vraiment. Ça se fait très naturellement. T'es es un très bon interviewer. Merci, merci, monsieur. Très, très bon. Et toi, t'es aussi un très bon, très bon guest, je tiens à le dire. Merci, j'apprécie. Nécessairement, une de mes dernières questions pour un peu clore tout ça gentiment, parce qu'après, il faut quand même que j'aille voir Ma Marseille galérer y a oh. combien, combien Juste, Twitch et les émissions, est-ce que c'est en projet Tu nous as parlé de sous influence tout à l'heure. Est-ce que euh, tu as envie de te développer un petit peu sur Twitch Est-ce que tu as peut-être envie de streamer un peu plus Est-ce que tu as envie de tenter des choses Est-ce que le fait d'être au Québec euh, ne te limite pas beaucoup forcément pour, ce, pour te développer un petit peu dans ce sens, etc. Mm -hmm. De 1 pour Marseille, je ne veux. <rire> c'est une information qui ne me plaît pas, donc c'est une information erronée. Répond Marseille contre qui, qui Contre euh, le Sporting Lisbonne. Ok. Le sporting. Euh, ben c'est que... deux questions, en fait. C'est en deux volets. Euh, la première, c'est est-ce que j'ai des émissions Twitch de prévues? Ouais. Euh... Ou est-ce que pour pouvoir tenter d'en faire, etc., pour... est-ce que le fait d'être au Québec, ça peut peut-être un petit peu te limiter? Okay, Ou alors, il y a vraiment... à faire à échelle locale? Euh, oui, c'est limitant d'être au Québec. Euh, forcément, ici, c'est vraiment plus développé au niveau de la scène Twitch. Euh, au Québec, il y a beaucoup de streamers. Il y a une belle communauté quand même, on se connaît tous, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de projets qui se développent, mais l'audience est vraiment petite. J'ai l'impression qu'on se partage tous 1000 viewers. Et donc, quand tout le monde est en live, les viewers sont séparés. D'accord. Il y a vraiment une, un petit bassin de, de public euh, sur les, pour les Québécois. Euh, évidemment, tout ce qui est euh, opportunité d'émission, de sponsor, de structure, tout ça, ça n'existe pas. Euh, ben, très peu, très, très, très, très peu. Donc, euh, tu sais, avoir une émission avec un plateau et tout euh, qui, qui demande quand même un budget, c'est très difficile. Ouais, bon, c'est compliqué de mettre en ça en place. moins d'investir vraiment mon propre argent, ça, qui coûterait extrêmement cher, je, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, il euh, y a des limites, malheureusement, mais j'ai espoir que ça se développe davantage, euh, qu'il qu y ait plus de collabs <coughs> entre les Français et les Québécois et qu'il y ait plus de Français qui consomment des streams québécois aussi. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui consomment des vidéos, mais des lives beaucoup moins. Et euh, la plateforme est faite d'une certaine façon que c'est difficile d'être mis en avant. C'est difficile d'être euh, découvert sur Twitch. Donc, euh, je pense que c'est pour toutes ces raisons que c'est encore euh, bébé. Okay. Twitch au Québec, c'est bébé. Tu ne ouais. penses pas que, par exemple, vous pouvez, ce que certains disent dans le chat, genre jouer un peu sur le décalage horaire par exemple, ah, le oui. fait que le soir en France ce soit relativement tôt chez vous, tu vois, est-ce que ça peut peut-être vous aider Ou alors le fait que le soir ici, ce soit du coup un moment de la journée, de après-midi et tout Enfin, je sais pas, il y a, ouais, a peut-être aide... un truc à jouer. Sur. Ça aide beaucoup, tu vois, pour Nabil. Euh, lui, il a une audience française, mais il peut commencer ses streams à 14h, qui est 20h en France. tu sais. Il commence à 14h et il finit juste à temps pour aller euh, manger. Et il peut continuer sa soirée tranquillement avec sa famille. Donc, il y a l'avantage du décalage horaire, mais l'audience québécoise est... est pas très présente. Okay. Euh, les... Beaucoup de Québécois consomment en anglais. C'est quelque chose qui arrive malheureusement. Donc, euh... ouais, le côté séparation des langues et tout, ouais. ça, ça aide pas. C'est ça. Euh... Il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant que ça existe en français aussi. Tu sais. Je pense que ça mérite d'être connu davantage. Et, euh... Mais oui, le décalage, c'est très avantageux, euh, vraiment. Moi, je stream tous les mardis généralement. Euh, J'enregistre je, des vidéos en fait pour ma, ma deuxième chaîne que je tourne en live ouais. et euh, je fais ça à 14h et euh, je fais ça tout l'après-midi après, après j'ai fini et c'est les heures de pointe pour la France, donc euh, mais ça tombe pendant Popcorn par contre, okay. donc c'est pas l'idéal. C'est vrai que, <rire> que mardi 20h est en face de ouais. Popcorn, ça aide pas, Exactement. Dimanche, en général. mais j'adore Twitch, je, je, suis sur, je suis sur Twitch depuis très très longtemps. Et euh, je regarde, je, je fais des, des streams depuis très longtemps, mais à chaque fois, j'essaye, j'arrête, j'essaye, j'arrête. J'ai pas beaucoup, beaucoup de gens qui regardent. Euh, je J'arrive pas trop à trouver exactement la recette ouais. qui, qui, ferait, qui exploserait sur Twitch. Bah déjà, le truc, c'est la régularité. Il faudrait être ouais, là quasi tous les jours. Mais je pense qu'une fois par semaine, c'est pas suffisant. Non, c'est largement pas assez. Et en plus de faire des vidéos euh, comme travail à temps plein, c'est. Ah, quand tu fais les deux, si tu n'as pas rire, une ouais. équipe solide. Ça, exact. Ah, tu as encore Pascal et ta, et ta copine, c'est ça qui t'aide euh, J'ai Pascal, ma copine qui m'aide. Euh, et aussi, j'ai euh, quelqu'un d'autre qui s'appelle euh, Monsieur Vallon, qui s'occupe des vidéos de la chaîne secondaire du montage. Donc, j'ai deux monteurs et euh, ma copine qui, qui me cadre. Euh... J'ai vu, elle était multifonction, elle, au cadrage. Et tout, ouais, genre. ben avant, c'est elle qui faisait mes montages. Elle faisait cadrage, montage. Et euh, c'était beaucoup trop comme charge de travail, donc euh, maintenant j'ai un monteur euh, dédié. Donc je commence à développer tout ça, Il déléguer faut. un peu. Il faut. C'est pas, euh, pas trop répandu euh, au Québec, parce que les budgets sont moins présents, les gens n'arrivent uh -huh. pas trop à, à avoir bien gagné leur vie, donc ça coûte cher d'embaucher, mais j'ai fait ça récemment, pour l'instant j'aime beaucoup. Et euh, je pense que c'est l'essentiel, le, vraiment. C'est ce qui va t'aider à te développer ouais, ouais. et à surtout faire un truc qui est bête, c'est qu'au bout d'un moment, quand t'es un créateur de contenu, là où t'es le meilleur, c'est dans le contenu. C'est ça. Au bout d'un moment, il y a des choses que tu dois savoir lâcher. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, tu vois. Par exemple, je, je parlais avec Joueur du Grenier euh, la, la, la saison dernière et lui, il fait encore ses propres montages et tout, tu vois. Wow, C'est l'un des plus gros youtubeurs et tout, tu vois. Mmh. Ils se met des jours dessus, ils montent à deux, tu vois, des fois, machin. Mais justement, tu vois, genre, je pense que quand tu veux mener le truc à un autre niveau et pouvoir faire et des émissions et des streams et des vidéos, si tu n'as pas des gens pour te permettre de te concentrer sur ce que tu fais de mieux, Exactement. ça peut poser soucis. Ouais. Pour déléguer pour avoir plus de temps pour penser encore plus de projets mais oui je suis je suis ouvert à, au développement de twitch moi euh, vraiment j'ai je veux faire plein de trucs donc euh, let's go plein de trucs à venir du côté de twitch pour ouais. nos frérots québécois et notre frère euh, gurki et on leur souhaite bien évidemment que ça fonctionne correctement sur ces quelques paroles on arrive à la fin Monsieur, ouais, hey, ça a passé vite, quasiment une heure et demie ensemble, ça fait super plaisir d'avoir pu faire cette euh, émission euh, ensemble, il y en a qui arrivent, je vois, salut, vous arrivez à la fin, j'espère pour les joueurs que vous avez passé un bon moment, sincèrement, c'était une émission avec une vibe que j'ai adoré, c'est le genre de vibe qui t'apaise qui un peu le cœur, qui t'apaise l'esprit, et c'était vraiment euh, super cool, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission, Gurki. merci d'avoir toi. Euh, sincèrement, extrêmement apprécié. J'espère qu'on pourra se revoir On au se Québec reverra. et je ici viendrai. et vice-versa. Je viendrai et si tu viens oh cool. en France, tu m'envoies un message, je te recevrai sur Lyon. Tu pourras venir manger le meilleur tacos à la marinade. Oh, J'ai oui. mes entrées sur Lyon, je te fais rentrer où tu veux. OK. Let's go. Donc, tu viens quand tu veux, même ce mois-ci, si t'as envie, je te, je te mets bien. Bah écoutez les amis, on espère que vous avez adoré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec AvaMind. Je remercie Pritel également, le sponsor de cette émission qui nous accompagne en cette début de saison. C'est super important. Euh, les forfaits téléphones, il euh, y a l'offre qui traîne dans le chat. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ça fait plaisir. Le soutien, et c'est aussi grâce à ces marques-là que l'émission peut continuer. Donc c'est grave cool. La semaine prochaine, j'aurai une petite annonce à vous faire. Donc, euh, j'ai à diète, c'est un gros projet en rapport avec -Ou -Libre et ah, ça fait des semaines que je tremble pour pouvoir vous le dire, donc j'ai hâte de pouvoir vous l'annoncer. Bientôt également, Sturie, hein, les frérots du chat, là vous m'avez euh, suffisamment gonflé, euh, enfin pas gonflé, motivé pour avoir quelqu'un de la scène catch. On se le fera, je l'espère. Olive, c'est terminé pour cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Ciao, ciao Bye bye